Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour Zaccord au Japon, troisième épisode de cette série. Je suis ravi de vous retrouver avec un petit cadre de cam qui laisse la place à ça. C'est un peu freestyle, on aime bien, regarder je bouge les choses. Il est minuit ici à Tokyo, ce qui nous permet d'avoir quand même une petite ambiance particulière lors des émissions. Quelqu'un l'a dit dans les commentaires YouTube, notamment dans l'émission avec Gota, le fait d'avoir une émission à minuit, ça permet d'avoir un truc un peu plus tranquille, un peu plus chill, un peu plus discussion. Et et ça, on aime bien, ça donne un mood un petit peu différent. En tout cas, j'espère que ça se passe. Euh, forcément, je prends le début des émissions comme d'habitude pour vous remercier grandement de tout l'intérêt et la hype que vous avez pour l'arc au Japon, que ce soit dans les vidéos globales, les live IRL, les live perso, les émissions. Votre, euh, votre, euh, Le fait que vous répondiez présent me donne chaud au cœur et m'encourage à à nouveau vous proposer un arc dans le style dans le futur. Là, je vous vois dans le chat, vous êtes trop trop, trop, trop content. En plus, à la fin de cette émission sortira le vlog avec les cosplays. Alors, si vous regardez les replays, il est déjà sorti, c'est la vidéo d'avant, mais si vous êtes en live, dans deux heures, vous allez pouvoir vous régaler avec une petite vidéo mettant à l'honneur l'immense Tajinbu! Eh oui, Tajinbu. Alors, il euh, y a des gens qui sont là en mode, c'est quoi Tajinbu? Qu -ce de quoi tu parles, Zach? Un truc comme ça. La régie va vous montrer une photo d'ici quelques instants. Je pense, il n'y a pas de problème, ils vont aller la chercher. Mais c'est la journée du cosplay qu'on a passé hier et les vannes euh, de l'infini qui ont suivi. Franchement, on n'était pas prêts et, franchement, on, et on a bien rigolé. Mais je vais forcément accueillir l'invité du soir, quelqu'un qui a accepté très rapidement de venir et ça fait extrêmement plaisir. Monsieur Louis San, comment vas-tu? Bonjour, mais. Quel pro, tout le monde me le dit, tout le monde le dit en début d'émission, mais waouh, mais quelle leçon d'impro, bordel Waouh, <rire> le débit, les, les pirouettes et tout, incroyable. Je tiens à dire que j'ai rien de prévu à chaque fois, genre je me dis ok je vais parler vite fait de ça et de ça, mais c'est tout. Tu déplaces le truc, tu repartis, tu commences à perdre un mot, clac, tu retrouves un synonyme, oh non, magnifique. Ça, Magnifique. Ça met bien, ça met bien, ça met bien. Est-ce que, alors on en a parlé un peu en off avant, ouais. mais qu'as-tu pensé des cosplays qu'on a pu avoir Imagine. hier avec Yas, avec Joël? C'était trop bien, j'ai vu et tout, là. Euh, j'ai vu euh, l'attaque des gitans, mais mon dieu. Euh... Le commentaire, c'est de vous C'est Joël. Ah, c'est Joël, Joël. <rire> <rire> Voilà, hier j'étais comme ça toute la journée, et paradoxalement, vous le verrez dans la vidéo, et ben, les Japonais, ils ont kiffé toute la journée, ils mais sont oui, venus me saluer, oui. ils étaient tout contents, c'était mignon, c'était mignon. Franchement, ouais. T'as Moi je me dis, ça peut pas... Non, mais, ça peut pas, je me dis, ça peut pas... Être deux, tu vois, c'est trop bien trouvé. Il doit y avoir un truc où ça a déjà été fait quelque part. C'est sûr. J'y crois pas, tu vois. C'est sûr, c'est sûr, sûr. c'est sûr. Mais après, ils sont bons pour trouver des surnoms dans le chat, ne vous inquiétez pas. Et après, Joël, lui, il est en Ultraman, un, un, un, un truc très vieux des années 60 que personne connaît, c'est vieux comme lui, donc je trouve que ça lui allait très bien. Ah. Ah. j'aime Ultraman, tu sais. Ah ouais <rire> C'est mon truc de mon enfance de ouf. Désolé pour les frérots qui sont fans d'Ultraman. Louis, tu as la forme ça va J'ai passé une très grosse journée, mais je suis très content de la finir avec toi. T'as fait quoi aujourd'hui Ah, je me suis levé tôt, j'ai fini un script, j'ai tourné la vidéo, j'ai accueilli Ken et Ken et Nina voilà chez moi. Ensuite, je suis allé récupérer un fromager pour faire une miniature. Ensuite, ah on oui. est parti manger un sushi de luxe. Je suis rentré, je suis ici. Ah oui, monsieur, <rire> t'as passé une vraie journée. J'ai passé une vraie journée. Eh ben, écoute, nous de notre côté, on allait voir à Asakusa. Ok. Très cool. T'as fait le truc et Oui. T'as eu quoi euh, Ah non, non, j'ai pas fait ça. Tu l'as pas fait Non, je peux pas le faire. Mais. On... Okay. En fait, je peux pas tirer pour des raisons religieuses ah, oui, okay, et tout, okay, okay. tous ces trucs de chance, etc. Malheureusement, okay, okay. c'est pas pour moi. Mais si tu veux savoir, on a fait un restaurant Wagyu bœuf Halal, un truc qu'on a réussi à trouver pas très loin d'Asakusa. C'est le... le grand machin avec les vitrines non je crois que c'est ça. En plus, c'est un étage. Ouais, bah c'est ça. Ouais. Et vraiment, mec, j'ai découvert le bœuf wagyu dans le chat. Je sais pas si en a, vous, avez, vous avez eu la chance de goûter ça. Louis, toi qui aimes bien la bouffe, toi qui fais des vidéos centrées autour de ça, je peux t'assurer que c'était une expérience exceptionnelle. C'est bien que tu dises wagyu et pas bœuf de Kobe parce qu'en en fait, parfois, on connaît pas la distinction. Wagyu, en fait, ça veut tout simplement dire bœuf japonais. Donc, c'est... Et en fait, ce qui, ce qui caractérise, c'est forcément le gras, tu vois, qui est bon et qui est, qui est présent. Du coup, c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre des gigas entre côtes. Il faut prendre vraiment quelques tranches fines, ça passe. C'est exactement ce qu'on a fait. Et franchement, ça, ça régale, ça met bien. Est-ce que tu as l'habitude de faire des petites interviews, des petites émissions Twitch Est-ce que là, tu es à l'aise Tu as une petite appréhension C'est comment En vrai, j'en ai déjà fait. Ce n'est pas la première fois. Mais je crois que c'est celle sur laquelle je stresse le plus. Vraiment Ah ouais, large, mais large, large, large. T'as peur de te faire croquer Pas croquer, mais tu vois, genre, euh, faut pas et tout, je suis, je suis comme ça là, je suis ouf. Non, ça va bien <rire> se passer, ça va bien se passer. T'es entré à a pas en de France en plus, non euh, Non, non, là ça fait un mois, un mois et quelques que je suis là. là. Ça va, t'es bien. bien. Là, nous, en une semaine, on commence à peine à gérer correctement le décalage. <rire> c'est normal. Franchement, ça tabasse. Ouais, mais on dit, parce que dans ce sens-là, c'est plus violent, tu vois, quand tu rentres en France, c'est vachement facile. Ça met bien, ça met bien. Franchement, monsieur, d'ailleurs dans le chat, je tiens à le dire, avec votre session vanne l'autre jour, Joël a déclenché une session vanne qui a consisté à imiter et à reprendre ce que je dis, genre les ça met bien, les qui es-tu, d'où viens-tu, quel a été ton parcours scolaire et tout, les genres de classiques que je donne dans l'émission. Donc forcément, vu que c'est un classique, on va y passer, ça permet de connaître un petit peu plus la personne. Donc, monsieur Louis, je vais te demander qui es-tu, d'où viens-tu et quel a été ton parcours scolaire, s'il te plaît eh bien écoute, qui je suis Je suis un youtubeur franco-japonais qui parle du Japon, voilà, pour, ouais. pour faire très très court et original. Et euh, alors d'où je d'où je viens Je viens du 94, d'accord. Voilà. Je viens du 94. J'ai j'ai vécu toute ma vie là-bas. Et, euh, et du quelle coup, ville euh, quelle ville Quelle euh, ville Saint-Maur. Saint-Maur. Saint-Maur, tu okay. vois. Saint-Maur et tout. Euh, J'étais bien. J'ai par contre, j'ai fait mes études à Nogent-sur-Marne, pour ceux qui connaissent. D'accord. main. J'avoue, t'as pas trop envie d'RPZ d'Albert Demain, mais voilà, c'est clair. Non, c'est bien, saint mort tu vois, nos gens sur Man, il y a des petites rêves qui sont calés, voilà. tu vois. Et quel parcours j'ai J'ai le parcours d'un ingénieur des plus classiques. C'est-à-dire que sorti de bac, tu sais pas trop quoi faire, mais t'as des bonnes notes, du coup tu fais prépa. Prépa scientifique, into les concours, grande mine j'ai eu. nice et euh, Je suis allé à du coup, Télécom Bretagne, du coup je suis allé me perdre au fin fond de la Bretagne et c'est là-bas où j'ai commencé YouTube. Ok, c'est ouais. une école de quoi Télécom Bretagne Télécom ah, Bretagne te... c'est une école, en vrai ça paraît Télécom comme ça mais tu peux faire de tout, c'est un truc généraliste en ingé et tu vas sortir grand ingénieur. ok et, euh, et ouais j'ai plein de potes du coup qui sont dans le domaine là, qui sont même partis en finance, enfin ouais ça, ça part un peu où tu veux après. T'as eu ton diplôme J'ai eu mon diplôme. Bac plus 5 PAC plus 5. Solide et Quoi exactement C'est quoi la spécificité Ingénieur généraliste. Je, voilà, je suis ingénieur généraliste, c'est-à-dire qu'en gros, je sais travailler. Voilà C'est tout, ça ne veut pas dire grand-chose de plus, c'est bonjour, j'ai des compétences pour bûcher et je sais travailler, c'est tout. C'est quoi, vraiment, pour les, les, les abrutis comme moi qui sont sans doute dans, ouais. dans, dans C'est quoi la grande différence entre genre, un ingénieur généraliste ou un, un ingénieur genre, spécialisé Tu prends une spécialisation okay. après, en rajoutant par exemple deux Parf. ou trois ans, c'est quoi Parf. le... Moi je suis une fraude, pas eux. Voilà, c'est ça la différence. <rire> <rire> Dédicace aux ingénieurs généralistes qui nous écoutent. Non, en vrai, en vrai je te jure, je, tout ce que apprends après tu apprends en ingénieur généraliste, les trois ans après la prépa, c'est juste pour te faire patienter. C'est juste la dernière année où vraiment tu apprends des trucs d'entreprise. Mais de toute façon, en fait, ils te prennent juste parce que tu as fait cette école-là et que, on va dire que tu as la capacité de travailler. Pas, parce que, pas pour ce que tu as étudié. Alors quand tu t'es spécialisé, là on va, te, on va te prendre pour tes compétences que tu as, as entre guillemets, apprises. Moi, euh, je vais être honnête, hein, je suis sorti, euh, sorti, de, sorti de diplôme, euh, si j'avais travaillé dans une entreprise classique, tu vois, ça m'aurait servi à quasiment que dalle. Genre il t'a servi à que dalle pour l'instant le diplôme, t'as pas pu l'exploiter, travailler dans une entreprise classique À la limite si, j'analyse un petit peu mieux les tu YouTube, je pense, un petit peu, voilà. Bon, ok, au C'est un peu léger. C'est léger, tu vois. T'étais quel genre d'élève Sérieux, pas sérieux Tu t'en sortais comment euh, Jusqu'au lycée, en vrai, euh, je suis quand même tête de classe. en vrai. J'étais élève, élève sérieux, tu vois, asiatique, pas en maths. J'avoue, je coche tous les clichés. Ah ouais, vraiment ah ouais, J'avais 150 activités. Quand j'étais petit, j'avais tennis, violon, piano, cours d'anglais supplémentaire, cours de chinois supplémentaire, cours de maths en japonais, cours de japonais... Et je crois que j'ai pas rien oublié. T'en sais du délire? <rire> ouais. Tu t'envoyais, là? Ouais, ouais, j'ai dosé. Quand il y a quelqu'un dans le chat qui a dit je suis généraliste, je sais pas ce que je fais après deux ans. Voilà, tu vois. <rire> je, je me doutais pas. Pour moi, le nom ingénieur, il a un certain prestige. Bah, en, fait, Donc, en fait, quand quelqu'un dit, je sais pas pour vous aussi, les gars dans le chat, mais quand quelqu'un dit je suis ingénieur, ça, ça représente un peu un... Je pense que, un bail, tu vois. Je pense que de toute façon, quand t'es en formation comme ça, par exemple, un ingénieur infor infor en informatique, je pense s'il a un minimum de conscience de lui, il va dire « Ouais, je sais deux, trois trucs, mais dans le fond, je sais surtout comment chercher, comment je ne sais pas faire sur Google. » D'accord, je vois. C'est surtout ça, en fait. Je vois, je vois. Et, euh, et c'est juste que les entreprises, elles, elles te prennent parce que, j'aime bien dire ça, elles te prennent pas parce que t'es bon, elles te prennent parce que t'es pas mauvais. Ok, Tu qu'elle pense que tu peux t'en sortir parce Exactement. que quelqu'un l'a dit dans le chat lab, euh, un ingénieur général, surtout avoir une méthodologie de travail. Exactement. Ton... Ok. Exactement. C'est pas parce que t'as des trucs dans la tête, c'est parce que tu sais utiliser ta tête. Je vois. Je ouais. vois. Alors forcément, là, on est au Japon, on va discuter un petit peu après de l'impact du Japon dans tes vidéos, tout ça, y a pas de problème. Mais pas. avant d'en parler, genre, dans les vidéos, c'est quoi ton rapport, toi, à titre personnel, entre bah, du coup, avec le Japon. Genre, c'est quelque chose de familial, c'est quelque chose de comment Bon, je... Ouais. spoiler, je connais la réponse. <rire> oui. mais pour ceux qui ne conna... te connaissent pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui te connaissent vrai, pas. c'est vrai. Là. Alors, du coup, il... enfin, je suis en fait issu d'un père français et d'une mère japonaise. Donc, du coup, le, le Japon est dans mon sang, ce qui fait que je suis japonais sur le papier. J'ai le passeport, tout ça, tout ça. Je suis japonais. Domo, euh, voilà tout ça, <rire> le même. Et, euh, et donc forcément, je ne me souviens pas du tout de mes premiers voyages au Japon parce que pour aller voir euh, les, les grands-parents, tout ça, ouais. moi c'est un peu bizarre, mais le bled, c'est ici. Euh, J'aime bien ça Tiens, le bled, c'est ici, et donc euh, j'allais voir mes grands-parents. Et c'est comme ça que mes premiers souvenirs, du coup, c'est vers l'âge de 4-5 ans. Et mon, mon vrai truc qui me marque, pourquoi je me souviens du Japon, c'est quand j'ai commencé à aller à l'école au Japon euh, un mois par an pendant les grandes vacances. Ah, stylé ça Voilà. Pendant comme... les grandes vacances, il te faisait faire un mois d'école ici Exactement, je faisais un mois d'école ici et du coup ça m'a permis de découvrir c'est quoi vraiment l'école japonaise. Parce que là j'étais vraiment une immersion, c'est-à-dire que j'étais pas juste un peu traité dans une école tu sais, genre en mode lycée français ou quoi. Non, non, là j'étais vraiment dans une école japonaise lambda et je vivais là-dedans. Après vrai je dis stylé, genre t'es un jeune, t'as deux mois de vacances, sur les deux mois de vacances on te fout un mois d'école. Là j'ai réfléchi, j'ai fait mon bandeur un peu, c'est pas un peu... <rire> en vrai au début quand t'es très jeune, tu réfléchis pas, T'sais, tes parents ils t'ont dit un truc, tu le fais. Mais au bout d'un moment, tu te dis, attends, mais euh, je me fais un peu douiller dans l'histoire bah oui euh. <rire> On va aller en vacances Allez hop, 4 semaines d'école <rire> C'était un moyen bien pratique pour mes parents de faire en sorte que eux, tu sais, ils partaient dans le Japon, ils allaient à Hiroshima, ils faisaient différents, différents, de, différents lieux. Moi, <rire> bon, pendant que moi, c'était mes grands-parents qui me gardaient, j'allais à l'école, tu vois. Mais j'en garde un souvenir euh, bon pour l'expérience, pas terrible en termes global, tu vois. Ok, je vois. Voilà. Tu allais à quelle fréquence à peu près Genre tous les étés tous Bah les... ouais, ça, tous enfin... les étés, un mois, un mois tous les étés. Donc, euh, ça équivaut quand même à une bonne période de temps, tu vois, le temps que tu comprennes comment ça fonctionne, de remarquer toutes les différences aussi. Et c'est fou parce que tu vois, tous les trucs qu'on qu rabâche aujourd'hui dans les vidéos en mode l'école japonaise, c'est comme ça, ils nettoient leur salle de classe, tout ça. Moi, je l'ai vécu en fait bah, dès le début quand j'avais 5 ans. Et euh, à la dure, tu sais, quand tu sais pas. Euh, c'est con à dire, mais tu vois le truc dans Voyage de Chihiro quand ils mettent une serviette devant eux et oui. qu'ils marchent accroupis comme ça sur les pieds. Oui. Si tu l'as jamais fait, je te jure, c'est pas évident. Hein. Genre parce qu'il faut trouver le bon. Faut dire, la bonne pression pour glisser. Mais pas trop non plus sinon je tu te la gueule et je te jure au début mais c'était un peu, un peu humiliant tu vois mais j'ai appris comme ça à le faire et, euh, et au début tout le monde sait le faire et t'es le seul, seul connard à pas savoir le ah, parce faire. que quoi. comment tu teintais comme ça genre t'arrives de genre. France genre au début en plus tu devais peut-être être un peu balbutiant avec la langue les trucs ou, ou genre... Niveau langue ça va parce que j'allais euh, quand même à l'école japonaise à Paris enfin je veux dire j'avais une école japonaise le samedi après-midi à Paris donc niveau langue ça allait, écrit un peu moins bien mais euh, là surtout où j'avais des manques c'était niveau culturel tu avais des trucs culturels bah tu vois typiquement le fait de mettre san kun sama tout ça c'est des suffixes honorifiques en japonais et euh, ça paraît très pompeux tu vois pour des français on se dit mais what the fuck c'est quoi bah en fait faut le faire au japon genre quand tu appelles euh, par exemple je pourrais pas t'appeler euh, comme ça euh, Genre Zach Nani, tu ouais. vois, je dire Zach Nani-San. Zach Nani san Ouais, vois, si, si, oh, ça me plaît ça. Si c'est Zach, Zach Nani, ça fait très. Euh, ouais, ça, tu vois, ça, okay. soit on se connaît depuis genre super longtemps, tu vois, soit euh, c'est un peu trop familier. Ok, voilà. je vois. Et le, dans le chat pour ce stream, histoire qu'on soit vraiment tous à l'aise, c'est Zach Nani-San. <rire> tu peux aller plus loin, tu peux faire Sama ou Dono, tu vois, si tu veux. San. Samira. Ça me, <rire> ça ça, ça, ça, ça me ouais. suffira. Et du coup, in fine, t'as préféré laquelle même si t'as fait qu'un mois par an, l'été, etc. Je préférais japonaise. quand même l'école française. T'as préféré l'école française Ouais. Pour par exemple là, si j'ai un enfant aujourd'hui, je préférais le mettre à l'école française ah, que l'école japonaise. C'est intéressant ça. Ouais. Si tu devais avoir un enfant maintenant, tu l'élèverais plus en France que jamais. Largement, ouais. Largement. Pour quelle raison Parce que l'école japonaise a beaucoup beaucoup de bons aspects que l'école française n'a pas. Mais là, un truc que je me dis, je veux, je veux pas que mon enfant soit comme ça c'est le côté conforme-toi à tout le monde et surtout ne dépasse pas du moule. D'accord. Et ce truc-là, genre, euh, c'est ce qui, je trouve, détruit un peu tout le charme qu'il peut y avoir à l'école japonaise, tu vois. Peut-être que je l'ai vécu un peu trop hard, je sais pas. Ça a beaucoup changé, hein. je veux dire, c'était à 20 ans hein, quand j'étais à l'école, mm -hmm. donc euh, ça a beaucoup changé. Mais euh, c'est vrai qu'il y a vraiment ce côté euh, fait comme tout le monde. Mais attends, mais pourquoi on ne peut pas faire comme ça C'est vachement mieux que si on fait comme ça et ça dérange personne. T'es comme tout le monde. Ok. Pose pas de questions. Genre niveau épanouissement de la personnalité, tout ça, machin, c'est pas le top. C'est pas trop vu. Alors qu'en France, on met vachement le, le point sur l'individualité. On dit ouais, euh, bah démarque-toi des autres par les notations, par les bons points, genre c'est enfin, partout en fait. Alors qu'au Japon, c'est vraiment très euh, soit comme tout le monde. Ok. Ça c'est. Je vois. Et il y a pas un truc avec alors ça, c'est on me l'a dit, avec la nationalité japonaise, genre tu peux pas avoir la double nationalité. Non. C'est soit t'es japonais, soit tu vas te faire foutre. Effectivement. Alors. Quand tu es petit, jusqu'à l'âge de 20 ans, si je dis pas de bêtises, ou 22, enfin c'est 20 ans la majorité, mais je crois que tu peux choisir jusqu'à 22, j'ai un, un petit doute. Mais en gros, tu, tu peux avoir les deux. Si tes parents ont fait les démarches, tu peux avoir les deux. D'accord. Et euh, ce qui se passe, c'est qu'à l'âge, donc du coup de 20 ou 22, je sais plus malheureusement, euh, tu choisis quelle nationalité tu veux garder. Et c'est là où tu dois en fait choisir entre soit japonais, soit français. D'accord. Voilà. Et toi, toi es français du ou es coup, japonais Du coup, non, j'ai gardé, gardé le japonais. Ah. J'ai gardé le japonais parce que rien que pour le travail, tu vois, typiquement, j'ai vu avec la période du Covid, si j'avais pas eu ce passeport-là, bah, j'aurais eu beaucoup de problèmes en fait à faire mon contenu. C'est vrai. Et donc, je me suis dit, on n'est pas à l'abri qu'une merde pareille revienne. Et donc, euh, j'ai préféré garder la japonaise. Et voilà. du coup, genre en tant que japonais, quand tu viens en France, tu dois faire un visa ou alors si tu commences à non, bosser c en France, en tout cas, ça, c'est un peu galère pour Ou je... alors, il y a des accords suffisamment strong pour que ce soit pas chiant genre. Je, je suis dans la période, si tu veux, où en fait, c'est super dur de perdre ta nationalité française, Ok. parce qu'ils sont en mode mais attendez, pourquoi vous voulez la perdre, c'est quoi, qu'est-ce qui justifie votre truc, donc du coup c'est super flou je fais deux trois trucs et tout par rapport à ça. Après, euh, s'il traîne, il traîne. Tu vois, moi, j'ai pas envie non plus de lutter. Euh... Oui, oui, oui. Tu vois, genre, <rire> t'es pas là, en mode enlever oh, ouais, là. Voilà, clairement pas. Vois, je suis en mode, oh, bah, on... oh bon, d'accord. <rire> Très bien. <rire> c'est intéressant, c'est intéressant. Alors, quelqu'un pose une question dans le chat. Je sais pas si c'est pertinent ou pas. Il y en a, il me demande et le service militaire. Ça, il y en a, y en a encore. Je sais qu'en Corée du Sud, il y en a. Ah non, il, il, pas confond au Japon. Avec, il confond avec la Corée. Il confond coup. avec la Corée. Il confond avec la Corée. Au Japon, il y en a pas. Il me semble bien. Bon move, ouais. Petit bon move et tout, c'est cool. Vous voyez le chat, il y a pas de souci. Là, on interdit interagit petites remarques des petites questions et tout euh, n'hésitez pas moi j'aime bien euh, moi j'ai une petite question comme ça histoire de commencer euh, sur euh, le contenu euh, tu as créé ta chaîne youtube le 22 juillet 2015 tu as posté euh, ta première vidéo le 15 septembre cette même année bientôt huit ans exactement exactement euh, tu as fait majoritairement à l'époque un peu des, des, des podcasts euh, ouais. sur des sujets des bails et tout bref c'était varié c'était du classique youtube quoi ouais, euh, pourquoi lancé sur YouTube et quelle a été la temporalité genre entre la fin de tes études et ton lancement sur YouTube genre okay. C'était pendant tes études c'est quoi C'était complètement pendant. Okay. J'ai commencé ma chaîne YouTube euh, parce que déjà j'étais frustré quand j'étais en, en prépa pendant deux ans. C'est très long hein, la prépa. Quand t'es ado en fait euh, c'est le bout du monde. Et euh, à la fin de la première année de prépa j'avais je savais que je voulais me lancer sur YouTube. Vraiment j'avais trop envie. Euh, mes grosses inspires c'était bah, Kevin Tran, Rire Jaune tu vois avec son frère, euh, JDG aussi. Et j'étais, euh, tu sais, c'était au point où quand j'allais me coucher le soir, bah, j'avais des petits sketchs qui commençaient à popper dans ma tête et tout. j'avais trop besoin de mettre ça sur papier. Et une fois que tu mets ça sur papier, bah t'as envie de le jouer. C'est éclataxe, mais t'as envie de le jouer, tu vois. Et euh, mais tu peux pas, t'es en prépa, faut taffer, c'est le moment où il faut bûcher comme un, comme un bâtard. Ouais, et ouais, euh... ouais, les cols, les trucs et tout, c'est hardcore. C'est ça, du coup, je pouvais pas. Et je me suis dit, vraiment, le... au moment où je sors de cet enfer, je, je commence ma chaîne. Et c'est exactement cette période-là, du coup, j'ai fini cet enfer. J'ai euh, été intégré donc du coup à Télécom Bretagne, aujourd'hui qui s'appelle IMT Atlantique et... Euh... Le nom est plus stylé. Le nom est plus stylé. on est d'accord, IMT ça fait un peu MIT, tu sais genre style <rire> IMT Atlantique, voilà c'était... <rire> <Dans> Télécom Bretagne, <rire> IMT Atlantique. Clairement, euh, ils avaient besoin d'un petit, un, un petit, police, ils sont un petit coup de polish tu vois. C'est comme ça que j'ai créé ma chaîne et euh, que j'ai pu Mes premières vidéos qui étaient bah, forcément euh, podcasts, hein, à l'époque c'était ce qu'il y avait quasiment en grande majorité sur YouTube. Et c'était du coup tout, enfin vraiment pendant toute la période de mes... Enfin comment dire Jusqu'en 2000, franchement jusqu'au Covid hein, quasiment. Jusqu'au Covid, euh, ça, les, mes études ont rythmé YouTube. D'accord. Voilà. Et donc du coup, c'était ton envie est venue un petit peu par ça, etc. Comment est-ce que, après tes premières vidéos, tu as connu justement... Un peu de succès genre euh, les premières vidéos qui ont fonctionné, les premiers retours que tu as pu avoir, peut-être même que tu étais regardé genre à l'école, truc trucs à ça Alors euh, pour le coup à l'école je l'ai pas trop dit. Okay. Moi c'est surtout euh, bah, dans mon cercle d'amis Facebook du coup que j'ai partagé ça au début et euh, vraiment au début c'est ouf parce que tu sais tu te motives, tu fais un truc, tu essaies de faire bien, tu apprends le montage, tu fais des trucs et à la fin... Bah, il se passe rien. Je veux dire, personne te connaît. Tu ouais, vois ouais, qu'il bah se ouais. passe quelque chose, et c'est là où tu, c'est là où je me dis, mais qui sont ces, ces premières personnes qui s'abonnent à des chaînes qui ont genre 20 abonnés, tu vois Je me dis, ces gens-là ils sont incroyables. Bah oui, gros, ils sont incroyables. Comme les personnes qui arrivent à être viewer de quelqu'un qui a 30 viewers. C'est ça, tu vois C'est fou. Tu vois, j'ai pas peut-être là dans le chat a, mais si vous faites partie d'un petit streamer, de la copie d'un petit streamer qui a 100 viewers, vous, vous êtes incroyables, incroyable. vous êtes extraordinaire, vous vous rendez pas compte, c'est vraiment incroyable. Et c'est comme ça, je suis monté, euh, je suis monté euh, à 200 abonnés. Et un soir, c'est rigolo parce que je me suis fait hypnotiser, c'était un événement dans l'école, je me suis fait hypnotiser et je suis très sensible à l'hypnose. Je, je le sais, genre même tu me passes une vidéo d'hypnose, tu vas me voir un peu partir tu vois. Okay. Vraiment je suis très sensible ah, à ça, vraiment mais du coup je sais que c'est pas ce que les gens pensent. C'est pas de la manipulation des trucs en fait, c'est juste assez, tu commences à partir mais c'est agréable et à tout moment tu peux dire stop. Ok. Donc je me fais hypnotiser le soir et je reviens après sur mon tel, je check et là je vois j'ai 1000 abonnés, je fais dis qu'est-ce qui se passe oh. Et j'avais été partagé sur une page fan d'un truc sur Facebook, ça a commencé et euh, ça a mis du temps à décoller. Hein. Genre en un an, euh, je suis arrivé à 7000 abonnés, quelque chose comme ça. C'est pas mal. C'est pas mal mais un an quoi, un an tu vois. Euh, et genre euh, ensuite un an et huit mois, j'étais je crois à... 13 000, 15 000, quelque chose comme ça. D'accord, ça double un peu, ça pas double mal, il y a une progression. Un ça double un peu et il euh, bah y avait plein de trucs à dire, mais à cette période-là, en fait, j'étais à Turin pour un semestre académique à l'étranger. Je jouais clairement pas le jeu, j'allais quasiment pas en cours, je faisais que mes vidéos, je rentrais à Paris tout le temps, j'étais... Le... Enfin, je jouais vraiment pas le jeu. Pire élève Pire élève. Non, mais même pas, non, mais même pas pire élève, j'étais pas là. Enfin, je veux dire, c'est... C est, c est, voilà. Sur celle-là, euh, Louis, à Ifiliou, quand j'ai fait mon semestre à Liège, moi, j'y allais une fois toutes les deux semaines, je faisais voilà, des vidéos. Voilà, euh. tu vois, mais... Et à l'époque, je me souviens, c'est là où je commençais à rencontrer, euh, bah, commençais à on commençait un peu à me, sais, genre, à me présenter dans des vidéos à l'époque, euh, je me souviens, euh, quand on présente des youtubeurs, et tu devineras jamais qui est une des, un des premiers youtubeurs à m'avoir partagé en vidéo. Là comme ça Là comme ça, mais c'est impossible ça à trouver. Ça a rapport avec le Japon ou pas Pas du tout, mais okay. c'est un mec qui est aujourd'hui bien connu. Hein. Et il a, il, a, il, a, il a présenté deux youtubeurs. Il a présenté deux. Non, c'est. Non, il s'agit de Théodore. Théodore, oui, Théodore, monsieur. Théodore, Thé, qui a, Théodore, Théodore. Théodore, Théodore, Théodore, Théodore. Qui a fait une vidéo et qui a dit, ouais, euh, machin. Il avait fait une vidéo pour présenter quelques youtubeurs. Il y en avait euh, quelques-uns qui étaient déjà connus et d'autres qui n'étaient pas du tout connus, comme moi, par exemple. Et il a dit, ouais, euh, machin. Et donc j'étais dedans et il y avait Mastu aussi dedans. Et Mastu, à l'époque, il avait, je crois, peut-être 30, 40 mille abonnés, tu vois. Mais attends, mais. Théodore, est... Euh, Théodore est incroyable. Hein, je On, est sur... non, mais... On est sur quel genre de strike quand le mec <rire> présente deux youtubeurs qui commencent un peu à ouais, mais monter et que quelques années après, les deux ont C'est ça, non, million, mais... Euh... non mais. Surtout pour Mastu, tu vois, il a, il a flairé un truc de malade mental, il était très très chaud. Et, euh... et c'est comme ça, du coup, forcément, quand t'es sur la dans une vidéo, bah, c'est comme ça que j'ai commencé à, con à contacter bah, forcément Théodore, un peu Mastu, bah, déjà pour lui dire merci, tu vois. Ouais. Quand tu parles de Théodore, ouais. juste histoire de mettre au clair, ouais. tu parles de l'ancien Eclipsia. Non, non, je te... parle de non, Théodore. Non, non, non je te parle une... de Théodore euh, l'autre. Mais il avait quel âge à l'époque il était très jeune, mais tu sais, s'il avait fait ses trucs avec. Euh... J'ai hésité moi sur le Théodore. Non, là. non, non, c'est Théodore l'hôte. Euh, Théodore, euh, Théodore, mais quelqu'un a dit dans le chat qu'il avait 5 ans, ce Mais ouais, c'est ça. ça, mais vous rigolez, mais il était, ouais, il était très jeune, tu vois. Mais est... ça fait très longtemps qu'il a Théodore, on s'en rend pas compte. Bien sûr. Donc il euh, y a eu ça, et je me souviens, je commence à rencontrer aussi un pote. Donc euh, c'est à cette période-là que j'ai aussi découvert euh, euh, Tev. Un autre pote qui s'appelle Sora. Yes. Euh, bah c'est ça vrai, tu vois. Et ce qui est marrant, c'est... Je me souviens, il m'a dit un truc, il m'a dit, ouais, ça se voit, ta chaîne, elle est en ébullition et il faut, il, il, il faut juste une vidéo. Oh et Il m'a dit ça, la vidéo Mec, une semaine après, je sors une vidéo et c'est une vidéo où justement j'incarte un personnage japonais. En fait, je fais l'inverse, tu vois. Où je, je fais des trucs sur les Français et je joue un rôle, un personnage, en fait. D'accord. Je fais genre je suis japonais, tu vois. Et je dis, ouais, genre, machin les Français, ils sont comme ça, comme ça, comme ça. Je fais même exprès de mal parler français. Dans ma commu ça kiffe, mais genre sans plus. Et, euh, et la vidéo, un jour, un moment, elle est suggérée à des gens bah, qui me connaissent pas et ils croient au personnage. Ils mm -hmm. se font avoir par le personnage. Et euh, la vidéo, euh, du coup, ils sont comme ça, ils disent, What the fuck, trop bien, trop marrant. Et à la fin de la vidéo, tu vois, genre, alors que j'ai parlé au japonais tout du long et j'ai même mal parlé français en mode, Ah oh, bonjour, tu vois, comme ça, à la fin de la vidéo, je fais, Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la. Et les, et les <rire> gens, ils sont trahis tu trahir, genre, ils sont en mode, Qu'est-ce que, exactement, tu vois. Ils sont en mode, Mais ils se sont fait trahir. Et ce qui était trop bien, c'est que bah, YouTube a suggéré plein d'autres vidéos derrière et les gens, ils ont cliqué sur plein de vidéos et là YouTube, tu vois, pour, pour l'algo, il est en mode, attends, je suggère une vidéo, les gens en regardent 15, je suis passé... Donc du coup, ça, c'était la période, c'était en juin, euh, juin ou juillet, je crois, 2017, j'avais euh, du coup 20 000 abonnés, je suis passé en 3 semaines à 80 000. Oh. Oh, le globe voilà. de ça dans, dans, dans, dans le chat, il y a pas mal gens qui disent je l'ai connu par cette vidéo, ouais, je, je l'ai découvert ça. avec cette vidéo, des trucs comme ça. Ça m'étonne pas, ça m'étonne pas, c'est vraiment, euh, ça a été le truc qui m'a vraiment lancé. Euh, en plus, vidéo. là, vraiment, franchement, si on veut être honnête, t'as joué la chose à 100%. Ah là. Oui, non, mais le joué... décor, le kimono, les machins, t'as mis les deux pieds clairement, dans le plat. Clairement, j'ai vraiment, <rire> vraiment fait le truc. Le seul, re, re, le seul petit regret, enfin, remords plutôt que j'ai avec cette vidéo, c'est qu'en en fait, quand je, quand je parle japonais, j'ai pas d'accent français, mais quand je joue du japonais. J'ai un petit accent français de merde qui vient, tu vois. Et je l'entends un peu trop dans cette vidéo. Je vois le bail. Voilà. Je vois le bail. Et ça, ça c'est ce qui a permis de faire passer cette chaîne qui est en ébullition. Exactement. Ah, Exactement, j'ai décollé comme ça et j'ai refait, euh, j'ai fait une pause du coup en août parce que ça se faisait à l'époque, tu sais, genre tu faisais pas de vidéo en août, on, est, on était trop à l'aise, hein, <rire> vraiment à l'époque. Euh. T'es-tu un mois de pause comme ça, <rire> pff, tranquille Et euh, j'arrive en, en septembre 2017 et je me dis, vas-y c'est le début de mon année de césure et je me dis, ah bah tiens, trop marrant, je fais un truc euh, sur l'école au Japon, tu vois, à l'époque personne n'a jamais parlé, je fais une vidéo, pff, ça explose, et du coup là je passe à 100 000 d'un coup d'accord et c'est marrant parce que quand j'ai commencé YouTube 100 000 c'était vraiment mon objectif ultime genre vraiment j'étais en mode à 100 000 c'est bon j'ai plus besoin c'est bon et en fait ce qui est un peu horrible c'est que il y a des gens qui étaient là autour de moi quand j'ai eu 100 000 ils m'ont dit tu paraissais pas heureux Louis et ils avaient pas totalement tort parce qu'en fait c'est marrant mais quand tu arrives à 100 000 sur YouTube bon là c'est encore pire aujourd'hui mais même à l'époque en fait tu comprends juste que t'as le le droit de te battre maintenant. Tu as le droit de rentrer dans la cour. Oui. C'est genre en mode bienvenue, tu es un ninja maintenant. Mais maintenant, il y a l'examen Chunin, il y a l'examen de Jonin, il y a devenir Hokage, tu vois. C'est exactement a... ça. Euh... c'est comme quand tu fais le, le préquel d'un jeu, c'est tu sais, le tout début, c'est les 15, ça. 20, 30 premières minutes en fait, ça. où tu arrives dans le nouveau monde. C'est exactement certains ça. Certains se croient arriver alors que pas du tout, c'est le début. C'est le début et là tu es tu as le titre du jeu qui s'affiche à l'écran. C'est c'est ce moment C'est où... exactement ça. Voilà. C'est ce truc là et voilà, c'est comme ça après ça ça, ça a grimpé. <rire> c'est bien, c'est bien. Moi j'aime bien parce qu'à l'époque, on en faisant les recherches pour l'émission, était tombée sur une FAQ Où tu dit que tu pas envie de centrer euh, non. ta chaîne sur le Japon. Clairement pas. Et. Pourtant, euh, c'est ce qui s'est ah, passé. Euh... Ah, J'ai embrassé ce truc-là complètement. Ah, euh... C'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui t'a fait changer un petit un petit peu d'avis Est-ce que c'est euh, une question de stats Est-ce que c'est une question, par exemple, de retour des abos ouais. Est-ce que c'est peut-être aussi parce que ça te représentait toi en tant qu'homme, vu que étais franco-japonais C'est quoi un peu Il y avait cette dernière théorie, et pas plutôt pas mal, parce que je voulais faire un peu les deux. Mais en fait, la, la vraie raison, c'était parce que euh, à l'époque, j'avais peur de m'enfermer dans que le Japon. Genre euh, Japon, Japon, et j'avais très peur de ça. Et parce que je me disais, ouais, mais je vais perdre ma liberté, euh, entre guillemets, créative de ça. Et quand je suis enfin allé vers le Japon, j'ai compris que je m'étais trompé. Parce qu'en fait, j'avais certes perdu, on peu venir dire, une liberté créative. Mais j'avais gagné une liberté de format. Ok. Et en fait, euh, en parlant du Japon, bah maintenant, je me rends compte que je peux faire beaucoup de formats différents. En, en gardant, on va dire, des stats à peu près cohérentes sur tout. Tu vois. Et ça, je trouve que c'est une de mes plus grosses forces. C'est que certes, je entre guillemets, je parle du Japon sur ma chaîne principale, mais je peux faire un vlog, je peux faire un truc thématique pur, je peux faire un truc un peu enquête, je peux faire un truc où on est totalement en extérieur, en mode objectif. C'est vrai qu'au final, c'est varié. Hein. C'est ça. Et en fait, j'ai gagné cette liberté de format et, euh, et je suis bien. Voilà. Ouais, t'es bien Je suis bien c'est beau de voir un créateur épanoui ah oh bah merci je suis bien. <rire> <rire> non parce qu'en réalité même en regardant euh, on a vu un peu que t'as parlé de plein de thèmes hein, derrière genre yakuza ouais, ouais. l'école au Japon comme tu as dit bon, ça, ça. de la langue les insultes au Japon moi ça m'avait fait marrer tu vois, <rire> des trucs comme ça et tout et c'est vrai que ça se voit qu'au fur et à mesure t'étais là un peu déployé tu vois euh, les thèmes les trucs et tout tu vois ça se voyait que c'était quelque chose qui était un peu réfléchi au fur et à mesure tu sais au fil de l'eau ouais. Et du coup je vois un peu où tu veux en venir et euh, c'est le fameux moment où tu te dis est-ce qu'il n'y a pas un moment où je touche une limite et il n'y a plus rien à dire tu vois et je l'ai vécu il y, a, il y a deux ans, trois ans moment ce, cette inquiétude de me dire bon bah maintenant uh, what else quoi et en fait je me suis rendu compte que bah, je me suis trompé c'est pas que c'est juste si j'ai une dead end c'est moi qui suis mauvais en fait c'est moi qui suis pas assez bon pour aller pas trouver assez créative, trucs, pas assez créatif, pas assez c'est là où je me suis rappelé, je me suis dit mais attends Louis n'oublie pas as gagné une liberté de format aussi et euh, c'est là où j'ai compris je peux commencer à faire des trucs un peu plus concept des euh, trucs même plus approfondis euh, ça aussi ça a été un de mes gros défis c'est à dire qu'il y a beaucoup de choses qui se trouvent très intéressantes sur le Japon mais qui sont pas du tout vendeuses tu vois je te par exemple je te parle de la comment dire de la stigmatisation de certaines castes au Japon ouais c'est c'est pompeux, tu vois. C'est vrai que de prime abord, bah, après ça peut, non, ça peut ça, éveiller non, c la curiosité, non, non, mais c'est Mais, ouais. mais c'est super, super intéressant, mais genre personne n'a envie de cliquer là-dessus. Par contre, t'appelles ça euh, le vrai racisme au Japon. Là, t'as envie de savoir. T'as envie de savoir, tu vois. Il est, bon, hein. <rire> il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon. Non, on aime bien. Il y a quelque chose euh, qui a marqué beaucoup de personnes c'est ton duo avec Marie. Marie, ah, Marie ouais. Vous avez pu parler ensemble, notamment de Corée du Sud, de Japon. Ouais. Vous avez fait pas mal de vidéos, des concepts, des trucs, et ça a plu à beaucoup de monde. Parle-nous un peu de, de votre relation. Marie, c'est très marrant. La première fois qu'elle m'a... J'ai entendu parler d'elle avant, mais la première fois qu'on a eu une interaction, c'était elle qui avait partagé une de mes vidéos, tout ça, je dis merci. Et un jour, elle me dit « Ouais, tu veux pas passer en émission, dans mon émission, tout ça ?» Et je dis « Ok, je me souviens, j'avais posé un, un demi-jour de congé à l'époque. Pour venir à son émission. Ouais. Et en fait, elle n'avait pas parlé d'émission à la base dans son message. Elle avait juste dit, viens, on se casse machin. Et j'avais pas compris. Et j'arrive en fait à l'adresse qu'elle me donne. Et euh, je me retrouve, euh, je me vois que c'est un truc de télé. Je comprends pas. Et je me dis, mais attends, ah non, mais je me suis dit, ah, non, mais c'est juste pour que, voilà, je récupère là et puis on va vous faire quelque part. Et là, je vois quelqu'un qui me prend et qui dit, ah parfait, t'es arrivé, machin. Et qui me prend, on me met un truc maquillage, on commence à me maquiller. quoi oh, oh le bourbier. Quoi oh le bourbier. Et, euh, et du coup, je la vois, elle me dit, ah ouais, c'est cool, ça va et tout. Enchanté. Première fois que je vois Marie. Hein. Et elle me dit, euh, du coup t'es prêt pour l'interview, je suis en mode... Marie, on te, on te reconnaît bien là, on te reconnaît dans ces techniques. Et, euh, et tu vois en fait le moment où euh, je passe sur le plateau, j'en ai déjà remontré plusieurs fois des extraits de ce truc là où euh, Marie me pose des questions, on a l'impression qu'on est meilleurs potes. C'est la première fois que je la vois, c'est la première fois que je la vois ever et tu l'as pas mal pris tu sais ça, non, ça, non, pas ça, du ça tout. a matché pas du tout ça a matché c'était cool euh, puis j'avais déjà eu entendu des échos enfin de d'autres personnes de la part enfin, sur sur Marie donc c'était super cool je savais qu'elle était cool tu vois mais euh, mais c'est marrant de me dire que la première interaction elle est totalement filmée il y a tout et on dirait vraiment qu'on se connaît tu sais en mode ouais machin et tout effectivement bon genre ». mais non je, je vraiment première fois que je la vois <rire> et en regardant les messages est-ce que c'était quand même un peu explicite au elle, fou, elle, elle, ça, elle, ou... elle, Alors, j'aurais dû comprendre, mais parce que j'étais pas, pas dans le game à l'époque, donc je pouvais pas comprendre, tu vois. Okay. Aujourd'hui, je reçois ce message, je comprends. Elle avait écrit quoi exactement, genre un bail comme quoi sais, Je sais plus, mais c'est... Est, euh, euh, genre, est-ce qu'on peut, euh, peut se capter pour un truc Mais genre, en vrai, tu, tu peux prendre les deux sens, tu vois. Ok, je vois. Mais c'est juste que je pense, j'étais en mode, euh, mais d'où euh, une émission moi, tu vois, genre vraiment. Euh, en plus, ce qui était marrant, c'est que je travaillais à Canal+, Plus à l'époque. Donc, euh, mais ouais, j'étais en mode de... Eh, ah bon <rire> Très bien. Et du coup après derrière ça a matché. Vous êtes ça a matché. Vous on, a ça. on a fait plein de trucs, on a refait des vidéos, enfin on a, a discuté plein de choses. Non non c'était c'était un vrai un vrai coup de cœur avec Marie sur de point de vue créatif. Oui ce que je dis coup de cœur. À l'époque tu t'affichais avec une meuf qui est pas ta meuf sur YouTube. Oh là là. Oh là là là là là là le nombre de personnes qui nous ont mis en couple. Ça y allait. ça, ah, ça hein. y allait. Hein. Alors que moi j'essaie de jouer plus sur la vibe euh, frère sœur tu vois. Genre, petit frère, grande sœur et tout, mais <rire> les gens, ils ont rien à foutre. C'est vrai. <rire> mais d'ailleurs, dédicace à Marie, qui c'est derrière temps, je crois, et n'est pas hyper enfant ouais, donc franchement... Mais ça va aller, ça va aller. Ça un va petit aller. mot pour ça la dédicacer, c'est vrai que je vois de temps en temps passer ses tweets et tout, euh, dédicace à toi, Marie, on, on pense à toi, moi aussi, je l'aime beaucoup, je ouais. l'aime beaucoup. Euh, moi, il y avait quelque chose tu vois, que, que, que je voulais savoir et qui m'intéressait vraiment, c'était... Est-ce que le fait que tes vidéos commençaient à tourner de plus en plus autour du Japon, ça t'a conditionné à venir ici et à passer plus de temps ici. Parce que ouais. c'est ce que tu me disais en off, ouais. tu passes beaucoup de temps ici, ouais. mais beaucoup de temps en France ouais. également. Mais à quel point ça t'a dit, ok, maintenant je vais aller carrément là-bas et rester là-bas pendant des périodes prolongées bah, À la base, j'étais venu, la première longue période où je suis venu au Japon, c'était pour faire un stage chez Tev. C'était la période où, euh, stagiaire, j'étais aussi... Euh, il euh, y a eu la création de la chaîne TV Louis aussi à cette époque-là mm -hmm. donc il y a eu plein de choses comme ça et je me suis rendu compte bah, au bout d'un moment pour parler du Japon être au Japon c'est bien pratique hein, c'est clair que c est, c est, y a, ça donne beaucoup d'avantages mais j'étais quand même attaché sur le fait de rester en France donc j'ai fait les deux voilà j'ai fait des, des voyages et j'essaie d'être responsable minimum tu vois de prendre des longues périodes voilà pour venir et c'est pour ça que au bout d'un moment j'étais dans la maison de Tève pendant longtemps euh, je créchais dans une des maisons qu'il avait mm -hmm. dans une des maisons qu'il a non bien. mais ça, ça tu as, t as <rire> raison de le dire hein, on est sur son plateau est vrai, je, je dors dans une de ses maisons <rire> voilà, il y en a tiens. plein hein. Et moment, j'avais marre de vivre comme un ado, tu vois. C'est pour ça je me suis dit, allez, je lance le projet Maison au Japon. Et euh, depuis l'année dernière, du coup, je suis propriétaire au Japon. Et ça fait que, comme ça, j'ai mon pied, enfin, mon vrai pied à terre là-bas. Par enfin, ici, du coup. Comment on devient propriétaire au Japon C'est une bonne galère, mais un passeport japonais, ça aide. Ça, c'est sûr. Genre, c'est quoi T'es passé un crédit par une banque japonaise, française Alors, en fait, euh, ouais, c'est toute une histoire comme ça. C'est toute une galère. Heureusement, euh, ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est rencontrer la bonne personne change tout. J'ai patiné pendant un an avec un mec qui me faisait des trucs avec des coups bas sur les dossiers et ça, je pensais que c'était bon, en fait c'était okay, pas bon. Ok, ouais, je vois, le truc je vois le genre de truc j'ai rencontré un bon mec, 48 heures après j'ai signé ma maison. C'est lunaire ici. Hein. Tant, mais ça va vite Ah oui, oui. ici ça va très vite, c'est premier arrivé, premier servi. Donc euh, forcément, euh, j'ai visité la maison, le mec il m'a dit euh, « elle est bien !» J'ai dit « ouais !» Du coup il dit vous voulez la nuit pour y réfléchir Je fais non, non, je vais signer tout de suite. Et le mec m'a dit ok du coup là tu signes une première fois pour dire que tu veux te placer premier sur la baraque et après il faut signer les papiers vraiment carrés quoi. Et là il me dit, vu qu'il savait que j'avais tous les documents, il me dit quand est-ce que vous êtes dispo pour signer je dis bah n'importe quoi, il m'a dit demain Je Bah demain on est dimanche hein, oui demain 10 h allez Propre, voilà propre, moi j'y croyais pas. Au début, quand je suis allé signer T'as pensé à un heures, peu à un scam pas, Non, pas un scam Je me suis dit, il va me manquer un document. Il va me manquer un truc, un machin, euh, forcément. Et c'était rigolo parce que le, le soir même, du coup, j'ai ça. Et, et il y avait une, pas une caution, mais un petit apport à, à mettre. Mais c'est pas l'apport, c'est comment ouais, ça. Ouais, ouais, c'est une sorte de partie d'argent ouais, pour voilà. sécuriser le fait ça. que deal se passe. c'est quand ouais, pas même quelque vois. chose comme euh, 8000 balles, tu vois. Et, euh, <rire> et que en cash. Oui, parce qu'au Japon, on fout le cash. Hein. Que en cash. Et moi, je me dis, alors je sais que c'était pas un scam, non, t inquiète, t inquiète. on dirait comme ça mais... Que je sais qu'au Japon on m'a dit, hein, full, full cash, ouais. mais j'avoue que sortir 8000 balles en cash à, à donner à un mec qui vient de me proposer une maison... Euh... Parce que franchement, euh, au début tu, tu te dis ça mais ça va, j'étais rassuré sur le fait que c'était bon. C'est il a des maisons à droite à gauche, il sait quand il y a un mec de scam, tu vois. Okay. Donc, il okay. savait. Mais par contre, euh, trouver 8000 euros en une soirée, les gars, euh, c'est hoche, hein. c'est hoche de ouf. Hein. <rire> T'as fait quoi C'est pas une question de sais, c'est une question de retirer à la banque en fait. Les, je vois il est, il est 17h ça veut dire que les banques elles sont fermées depuis 2 heures. je vais quand même à l'ATM je retire euh, et là je vois max que je peux retirer 4000 bon je retire 4000 et je me dis vas-y je vais refaire une fois pour <rire> ça marche pas bah non ça, ça plafond monsieur <rire> plafond 4000 <rire> et je me dis ah super et c'est là où c'est TF qui m'a dépanné <rire> C'est ma qui m'a gentiment prêté 4000 balles pour la soirée. Dave, ah Dev. Hein. What, what a man. Bro. Ah, il, a, il a ouvert son coffre comme ça, j'ai vu, clac, clac. L'alias de Bill a dit, tiens mon enfant, tiens, tiens, tiens. Tu et, non mais toi du coup, vu que t'es que souvent venu ici quand t'étais jeune, t'as dû t'habituer au cash. Ouais. Genre je sais pas pour vous, le chat, et même dans les commentaires YouTube et tout. Et je sais que c'est pas une bonne chose, mais moi le cash, je n'y arrive pas. Ouais. Je n'aime pas ça. Je comprends. Moi, je suis un mec genre je paye tout par carte. Je n'ai que la carte et quand là ici les piècettes au Japon, ça m'angoisse. La technique, c'est tu vas au 7 Eleven et tu sais as la machine là qui avale tout. Du coup, tu, tu verses ton truc de, de pièces dedans. Comme ça, tu te débarrasses de tout. Je sais qu'il y a des OG, tu vois, ils parlent de vrai bas et genre se débancariser et tout ça, machin. Ouais. Les mecs aiment bien le cash, tout ça. Ouais. Et donc ils ont. Moi, ma mère, elle m'a toujours donné un conseil. Et toujours 50 euros sur toi en cash. On sait jamais. Ça, elle a raison. Moi, Moi j'ai. Ma mère, elle a dit la même chose. Au cas où, tu sais, t'as un accident, as un truc comme ça, et tu graisses la patte du mec, comme ça, t'es fini, tu vois. C'est un, un peu le coup de, allez, comme ça, on est, on est quitte, tu sais pas ce qui peut t'arriver, tu vois. C'est fabuleux. Un taxi, ouais. même un taxi, tu vois. T t tu peux pas rentrer, machin, clac, taxi. Moi, moi, ce pays, vraiment, je le trouve tellement particulier, entre le côté très moderne, où t'as as pas ce mot dans le téléphone, où tu peux pr prendre tous les transports que tu veux, et même pays, typiquement, regardez. Hier, les amis, on était à un parc d'attraction genre celui du Tokyo Dome où on a fait le grand 8. Ouais. J'ai payé mon grand 8 avec mon téléphone, la passe Par contre, il y a des choses qui sont aberrantes, où tu dois payer en cash, ne prenne pas la carte, tout ça, machin. Et donc, tu es dans une sorte de 50-50 comme ça, qui est spécial, en fait. Ouais, je suis d'accord. Mais ça dépend du lieu, en fait. Et encore, tu n'es pas allé dans la campagne. Mais là, tu vas aller à Nico, tu vas rigoler, mon gars. Ah oui, ah, campagne, tu... c'est cash only. <rire> non, j'abuse, j'abuse. En vrai, maintenant, il y, y, y a des endroits, ça va. Mais c'est un peu ce côté... Euh... Tu sais, c'est comme dire, euh, ouais, ça marche à 95%. Ben tu, du coup, tu dis oui, ça marche la grande majorité du temps. Mais tu sais, les 5%, ils peuvent quand même arriver. Tu vois, c'est pas non plus, euh, pas non plus euh, never. Bien sûr. Et ce qui fait que c'est pour ça, tu as quand même besoin du cash, même rien que pour ces 5%, en fait. Les campagnes japonaises où <rire> ils font des serpents avec les impôts. <rire> cash only, cash only. <rire> non, mais en vrai, tu dis ça pour les impôts, mais euh, jusqu'à très récemment, euh, l'administration japonaise n'acceptait que le cash. C'est-à-dire qu'en gros, parfois, c'est quand tu dois, tu dois venir imprimer des documents officiels, il bah, faut donner un peu d'argent. <rire> Même pour 300 yens, c'est 2 euros. Que du cash. Et là, récemment, ils ont changé. ils dit, bon, on veut bien prendre la carte bleue maintenant. Dit, bah, on se demandait bien ce que vous en faisiez pour avoir un papier qui coûte 2 euros. Hein. J'avoue, monsieur Louis, que quand je suis allé récemment faire ma carte d'identité marocaine, ouais. ils prenaient que le cash aussi. Ah, surprenant. Et je m'étais dit, ah c'est une... Coalience, tu vois, genre Japon, ça. Japon et Maroc. Bonjour, bonjour. Vous aussi, vous, oui, bien sûr. Ça se passe comment à l'heure actuelle, genre ton rythme et ta manière de produire Genre, t'as un setup au Japon, t'as un setup en, en France. France ouais. Genre, de la conception d'une idée à la création de la vidéo, ça se passe comment Ça dépend beaucoup de la vidéo. Euh, y a, on va dire aujourd'hui, j'ai vraiment. Il y a trois types de vidéos. Il y a les vidéos classiques, on va dire, c'est des trucs genre euh, 8 raisons de machin, machin au Japon. Ça, euh, avant, je mettais 3 jours pour les écrire. D'accord. Aujourd'hui, j'ai plus ce luxe. Aujourd'hui, faut... j'ai 24 heures grand max pour l'écrire. D'accord. Pourquoi euh, Parce que, en fait, en termes de production et des trucs que je do... autres que je dois gérer, j'ai vraiment plus le temps de... pour ça, tu vois. Ok. Ce qui fait que je dois, prendre... je... je dois prendre ça. Généralement, au moment où je mets le point final du script euh, et le moment du tournage, il se passe environ. Euh... 15 minutes okay. voilà, t'as <rire> euh, un prompteur <rire> non j'ai pas le prompteur, moi je fais tout euh, je ressens vraiment phrase par phrase mais comme j'écris en pensant le jouer bah, il y a des moments où il y a des gros blocs finalement tu que, lis que tu lis pas en fait ouais, ouais, ouais. Ouais, tu vois c'est le genre de truc donc il euh, y a ça et puis globalement ça sort après je file ça au monteur, le monteur il va se démerder il va me filer ça à peu près vendredi soir on peaufine un peu et samedi ça sort okay. samedi 13h30 ça sort, Très bien. donc là ça va Tu vois, ça c'est une semaine où ça va, mais il faut avoir la bonne idée c'est plutôt avoir la bonne idée parfois qui peut prendre du temps et genre, c'est comment le rythme de tournage entre ici et là-bas euh, C'est à, à peu près la même chose. Hein. C'est à peu près la même chose. C'est juste que... Donc là, il y a ça. Et le deuxième style de vidéo, c'est le même délire, mais sauf que la, la vidéo est beaucoup plus fat. C'est-à-dire que vraiment, ça va être une thématique comme ce que j'avais fait par exemple avec les 5 tabous du Japon, où j'avais parlé de trucs un peu deep, tu vois, vraiment un peu plus profond. Là, les recherches, euh, ça me matraque le cerveau. Donc ouais, euh, logique. Donc forcément, là, plus, là, on est plus sur du 2 jours et demi, 3 jours d'écriture. Ouais. Mais ce qui fait que... Bah, Vu que je dois rendre les rushs le mardi, mercredi au plus tard, ça fait que je dois commencer dimanche pour être dans les temps et que je rends la vidéo samedi. Donc tu vois, l'équation se resserre. Il y a ça. Et pour finir, le, les plus gros formats que j'ai en ce moment, c'est tout ce que j'ai lancé ces derniers temps avec... Genre j'emmène un chef ramen en France, j'emmène un, un, bah, du coup un fromager au Japon ou des choses comme ça. Là, c'est vraiment des mois de préparation pour le coup. C'est-à-dire que je tourne, par exemple, pour le les boulangers j'ai activé ça euh, mi-février et c'est sorti euh, début mai quoi ok ouais ça prend les quelques semaines le temps de le faire venir tourner autant de le faire venir tout ça un tourner. montage peut-être de qualité un peu plus supérieure. Euh, ouais surtout parce qu'il y a beaucoup beaucoup de rush et il, le monteur en chie beaucoup donc du coup je dois mettre les mains à la pâte aussi après il y a aussi la problématique de bah il parle pas forcément japonais donc euh, il parle, enfin je veux dire il parle pas japonais donc je dois mettre aussi un peu de, de, de, du mien donc voilà et c'est vrai que c'est un peu dur là j'ai YouTube a un peu changé sa méta, du coup j'ai un peu une perturbation aussi pour euh, réguler un peu mon planning. J'ai un peu du mal, ouais. Mais les gens, ils disent incroyable la vidéo du boulanger. Ah, merci beaucoup, merci là, beaucoup. Là, là vraiment, t'as eu plusieurs messages d'un coup qui en parlent. Hein. ah bah, Les boulangers, on s'est donné... Je suis très content d'un truc, en fait, c'est que c'est un concept où tu te dis putain, mais c'est trop bien, mais j'ai vu personne le faire avant, et pas, même pas les ricains. Donc euh, je suis vraiment un peu fier de ça. Tu vois. Là où j'avais kiffé euh, une de tes vidéos documentées, parce ouais. que j'aime bien, moi, le storytelling, tu vois. Ouais. Dédicace à Ego. Tu es fort dans ce que tu fais. Louis également, tu avais fait une vidéo où c'était, alors je vais te rappeler brièvement le bail. peut-être ça te dire un oh, truc, okay. mais c'était euh, l'histoire je crois d'une fille qui s'était fait tuer, ouais. et donc du coup ils avaient chopé je crois un gars parce qu'il était pauvre, mais c'était okay. pas lui, la police avait bâclé... Ouais. Euh... Bah ça justement c'est l'histoire... Euh, ça ça des... c'était une histoire, ça c'était une vidéo et était Voilà, ça c'était une bah justement c'est sur les, les, les, les bulla coming en fait, c'est sur euh, la caste qui est un peu euh, voilà. euh, discriminée au Japon. Et ouais, tu vois typiquement écrire ce genre de truc ça prend beaucoup beaucoup plus de temps. Euh, mettre en place et ce qui est rigolo c'est que depuis un depuis, c'est à peu près à cette période là où mon monteur a commencé à utiliser des illustrations d'IA, j'ai ouais. envie d'en parler parce que j'ai pas oh, mal de trucs à intéressant dire j'ai beaucoup envie fin, de fin, commenter là dessus parce que déjà euh, en fait quand il m'a proposé ça quand il m'a proposé ça à utiliser de l'IA je me suis dit ouais mec euh, drama à fond, si flemme j'ai flemme d'avoir les problèmes, puis il m'a montré un extrait il m'a dit attends je te montre quand même un extrait machin et en fait, là, j'ai dit, non, je suis désolé, enfin, ce truc-là, il va... On ne peut pas freiner le progrès, tu vois. Ouais, c'est une évolution, tu ça peux... va se faire. Ça va se faire, en fait. C'est un peu horrible à dire, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont peur de ça, et ça, ça va se faire. J'ai beaucoup, euh, d'ailleurs, consulté certains artistes par rapport à ça, et euh, il en ressort que, quand même, il y a beaucoup d'artistes qui ne peuvent pas le dire sur la, pla... enfin, sur la place publique. Mais qui sont un peu contents et qui aiment bien en fait. Ah ouais il y en a Genre beaucoup. ils s'en servent un peu à leur manière Pas forcément ils s'en servent, mais ils se trouvent que c'est stylé, tu vois. Parce qu'ils sont confiants sur le fait que eux ça va. Je vois. Et, euh, mais ça, ils peuvent pas le dire, tu vois. Ils peuvent pas arriver et dire. Ouais, parce qu'à qu l'heure actuelle, on voilà. va dire. Euh, il... Alors pas, il est de bon ton, mais plutôt ouais. le feeling est plutôt négatif. Bah forcément, ça. le feeling est négatif. Mais il faut savoir un truc, c'est qu'il y a beaucoup qui disent Ouais, machin, c'est pour gagner du temps. <rire> Alors pour être très sincère, avec le monteur, là, on a des problème parce que justement, on a... ça prend tellement de temps en fait de faire les illustrations d'IA. Parce que oui, il a généré, c'est rapide, entre guillemets. Sauf que mon auteur, il utilise beaucoup d'animations dessus. Oui. Il, il les retravaille énormément. Ouais. Et, euh, et c'est pour ça que le rendu à la fin est, est très sympa. C'est pas juste parce qu'on a collé une image, en fait. Est-ce que tu as une vidéo en particulier qui a utilisé ça, si on peut avoir un extrait euh, Oui, alors tu peux... J utiliser la ça. régie peut la chercher. Alors, attends, faut que je me rappelle de laquelle c'est... Et, et pendant que tu ouais. t'en rappelles, bah, typiquement, c'était assez intéressant ce débat. Parce que moi, quand j'ai fait l'annonce du Japon, ouais. je vous ai... Ia utilisé entre guillemets, c'est pas moi, c'est Alex qui à la régie, et ça a donné un rendu bien. C'est vrai que j'avais vu des artistes se poser la question. Ouais, c'est de l'IA, c'est pas de l'IA. Et c'est vrai que certaines personnes, pas me le reprochaient, me disaient ouais, mais tu devrais prendre un vrai dessinateur, un machin, nan, nan Et c'est vrai que j'ai trouvé ce truc intéressant. Justement, j'ai vraiment envie d'en parler ce truc-là. Ouais, c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Même dans les commentaires YouTube, même dans le chat, ça ouvre le débat La vidéo, c'est le vrai racisme au Japon. C'est là où on va dire, on a vraiment fignolé la technique pour pour l'IA. Et justement, c'est là où je parle de technique, parce que en fait, donc vidéo, les gars. Que, comme je l'ai dit mais tu vas voir justement bah ça va être bien parce que en fait c'est un peu horrible c'est un peu méchant à dire mais tu vas voir la différence entre mettre une image et animer de l'IA ouais. et tu vas voir ce qu'il va faire c'est ce qu'il a fait moi j'étais en mode mais incroyable surtout qu'en plus on va pas se mentir pour illustrer c'est 100 fois mieux le propos euh, plutôt que de prendre du stock footage ouais c'est euh, vrai que le stock ça commence à faire chipos. au bout d'un ça. moment ça, fait, ça commence à faire chipos. et euh, nous on a perdu énormément de temps c'est à dire que honnêtement dans mon workflow maintenant mettre des passages IA c'est source de prise de... Enfin de, comment dire, c'est chronophage de ouf. Ok. Genre c'est énorme le temps qu'il va mettre en fait pour en mettre fait ça, parce qu'il va tellement retravailler les images et les, les peaufiner au, à un niveau, mais pour que ça soit vraiment nickel, tu vois, que... Euh, <rire> on galère, je vais être honnête, on galère de fou. Et vu le temps que ça prend, est-ce que du coup c'est si worse que ça C'est worse parce que je trouve ça... Enfin, je trouve ça, entre guillemets, pour l'illustrer, c'est tellement mieux. D'accord. C'est tellement mieux. Et je comprends le, le point de vue des artistes, euh, tout ça. Il euh, y a aussi tout ce débat par rapport... Voilà, donc tu vois Il y a ça et tu vois exactement tu vois le mec qui court la petite lampe là qui s'illumine okay. tu vois sur le côté après je repasse en, en, en plan face cam on repart le mec il pleut il, fin, il pleut, il y a un zoom il y a un petit, enfin petit, tu vois et on mélange toutes ces images là et c'est ça qui apporte je trouve beaucoup le, de valeur le rendu est super oh, merci c'est hein. voilà, mon monteur qui, qui va être content parce qu'il a vraiment bossé là dessus tu vois voilà typiquement ce genre de plan aussi euh, où tu comprends du coup tu comprends mieux dans quelle situation il s'est mis bref euh, qu'est ce que je voulais dire oui donc forcément on a, on a, perdu, on a du coup c'est énormément de temps qu'on passe dessus et beaucoup me disent ouais mais pourquoi tu prends pas un illustrateur ou une illustratrice euh, je vais être honnête c'est même pas tellement pour des questions de fric parce que si je devais mettre entre guillemets un illustrateur pour chaque illustration que je fais comme ça c'est des, des dizaines de milliers d'euros donc c'est même pas la peine d'y penser donc je le ferai même pas tu vois c'est même pas une question de ça vole du temps c'est je le ferai même pas pour moi j'utilise ça pour remplacer du stock footage qui, de toute façon, ils s'en battent les couilles, les entreprises de stock -poutage. Tu vois, Ils les ont tournées il y a des années et des années. Oui, oui ça traîne, ça, ça a ça été surutilisé de, sur de partout. Moi, je ne sais pas pour ça pour illustrer. Et, euh, et le débat de fond, un petit peu, c'est sur le, le côté euh, est-ce que euh, c'est éthique ou pas, tu vois, dans le sens où est-ce que ce n'est pas du plagiat d'artiste parce qu'il va récupérer des, des choses ou toi Et il y a des gens, il y a une team qui dit ouais, ça vole entre guillemets le travail des artistes qui sont sur Internet. Et tu as l'autre team qui dit Ouais mais en fait, euh, prendre de l'inspi, euh, bah, l'être humain aussi le fait, je vais être honnête, je pas la réponse ultime à cette solution ou quoi et je me dis qu'effectivement il faudrait que l'utilisation de l'IA soit régulée et euh, si par exemple tu vois il y a, dans le futur on met une petite annotation ou si je sais pas il y a un pixel qu'on voit sur le, enfin, sur, sur le côté qui permet d'identifier si c'est de l'IA ou pas, mais je trouve personnellement pour l'utilisation que j'en ai, c'est à dire pour remplacer du stock footage, pour moi, c'est pour moi, c'est un progrès, tu vois. Ok, ok. Mais non, je sais c'est une question vraiment intéressante. C'est vraiment, enfin, j'ai vraiment une position là-dessus, mais je sais qu'on va me chier dessus, tu vois. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, qui vont chier dessus là-dessus, mais je sais aussi qu'il y a beaucoup d'artistes qui ne peuvent pas assumer le truc et euh, à qui j'ai beaucoup parlé, voilà. Non, pour <rire> et, demander des avis. Il y a avec qui je travaille, en vrai. Hein, je travaille toujours avec des élus pour mes fringues. Enfin, les, pour mes fringues. Mm. J'ai sorti un bouquin avec nogisan euh, qui est illustratrice. Là, je l'ai par exemple, je l'ai employé pour entre guillemets dessiner entre guillemets sur mon mur euh, un énorme truc. Enfin, c'est un peu horrible, mais faut s'adapter, tu vois. J'ai pas envie de devenir le, le vieux gars qui se plaint tout le temps de ah oh là là oh, les TikTok ça fait plus de vues, tu vois. C'est ouais, ouais. un peu pareil. Non mais pour moi de toute manière ça c'était un point de vue que j'avais dit, mais pour moi ce genre, ce, ce genre de progrès genre, euh, il s'en bat les couilles de nos états d'âme, genre, ça, ouais. ça, ça va se faire qu'on aime ou pas. C'est très violent, l'ensemble va Oui, oui, ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Mais par contre, j'ai le sentiment, et c'est aux artistes là de le dire, du coup c'est assez intéressant, c'est j'ai l'impression que les déjà, les vrais craquitos, artistes vraiment très chauds, ils seront toujours proposer un truc ouais. qu'un ordinateur ne pourra pas proposer, que ce soit peut-être avec... Un grain particulier, avec une personnalité, oui. peut-être, je sais pas, dans le dessin, dans de la manière d'apporter la chose, etc. Et je sais pas si les artistes eux-mêmes pourront s'en servir pour mener leur propre art à un autre niveau. Ben bien sûr. Donc, si des illustrateurs ou quoi peuvent me le dire, mais j'ai le sentiment que c'est aussi un peu comme ça, tu vois. Mais moi, c'est, j'ai vraiment cette sensation où euh, tu as des artistes que, qui utilisent l'IA, mais qui peuvent pas le dire. Parce que s'ils le disent, genre, euh, ils trahissent leur communauté. Ouais. Enfin, leur communauté. Ouais, <rire> ouais, ça. ouais, je vois le bail. Voilà. Ok, non mais vraiment, euh, c'était ah, intéressant ce petit passage, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé. Moi je me fais pas trop chier dessus. Euh. Non, non, non, <rire> ça, ça, ça débat dans le chat, ça discute dans le chat, c'est normal, il y a pas de soucis. d'ailleurs je crois qu'il y a ton monteur dans le chat. Ah ouais Ça s'appelle comment Emmerich. C'est lui. C'est lui Ouais. Il est comme ça. Dédicace à Emmerich, ouais. c'est important. En plus il est artiste. Monteur-artiste Il est monteur-artiste. Donc c'est lui qui tweak un peu tous mes bails et tout non mais je te dis, hein, il est il est, est, il est très chaud, hein, il est très très chaud. Un monstre, un monstre, monsieur, monsieur Emmerich, dédicace à toi. Comment euh, Parce que tu en as un tout petit peu parlé juste, euh, juste avant. Comment le le, le Covid t'a impacté justement pour tes contenus à toi Genre est-ce que ça a eu un impact fort Est-ce que ça t'a freiné Parce que je rappelle quand même que le Japon c'est resté l'un des pays les plus fermés ouais. que ce soit au niveau des JO de Tokyo où c'était très difficile de rentrer ou quasiment allez on va parler français pendant deux ans et demi quasiment c'était impossible de rentrer si sauf si c'était les japonais. Est ça. Donc ce qui a rendu le truc quand même très compliqué. Est-ce que toi ça t'a impacté ou, ou si oui de quelle manière Alors début du Covid, enfin euh, très flippant hein, parce que c'était fermé pour vraiment tout le monde pour le coup. Et euh, moi j'ai le passeport donc j'ai pu euh, déroger à cette règle, tu vois, et pouvoir venir. Mais c'est pas forcément que le gouvernement japonais m'y autorisait, c'est plus parce qu'il pouvait pas me l'interdire. D'accord. C'est comme ça que les gens le faisaient en fait, okay. c'est un, un peu différent. Et euh, je suis resté, je me souviens au début, euh, les, bah forcément tous les mois de confinement je les ai vécu hein, pour le coup euh, en France. Et euh, je me souviens c'était une période très euh, kit ou double pour les influenceurs je trouve à cette époque-là. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de monde sur internet, mais il y avait aussi tous les créateurs sur internet. Okay. Et tous les créateurs étaient dispo pour proposer un max de contenu et c'est marrant, j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu des gens qui sont vraiment partis gagnants, enfin quand dire, en, ont été gagnants du Covid euh, en période, je te parle en termes Mais de largement. période. Et il y en a d'autres qui ont été vraiment très perdants. Et euh, je suis plutôt content, je suis quand même ressorti plutôt gagnant de cette histoire. Ouais. J'ai euh, vraiment réussi à me faire connaître un peu pendant, pendant la période Covid. Et c'est un peu la période où je suis passé euh, d'une grosse chaîne niche à une petite chaîne mainstream. D'accord. Tu vois un peu la Je différence? vois la nuance, ouais. Tu vois la nuance. Bah, la nuance, c'est euh, les dramas que tu te prends dans la gueule. <rire> en vrai, c'est là où j'ai commencé à comprendre. Je me suis dit, waouh C'est donc euh, ça le step ouais, up C'est donc ça le step up, en fait. C'est les gens qui t'imaginent comme une entité, quoi. Vraiment, euh, t'es euh, très distant. Genre, vraiment, tu, tu sens que les gens te voient, se sentent comme très lointain euh, d'eux. Et euh, ouais, la, la, le changement, il s'est fait assez vite, hein, je trouve. Parce qu'avant, j'étais vraiment dans ma petite commune on pouvait dire des trucs, débattre, machin, tout ça. Euh, mais d'un coup, euh, j'ai l'impression que euh, ce que je disais était décortiqué, retiré, euh, analysé pour voir. Enfin, C'était. Ouais, j'ai fou. Moi, je suis pas le gars qui suit le plus les dramas. Genre, ouais. on t'a déjà repris pour un truc que t'as dit en vidéo euh, Ouais, bien sûr. Il y avait des trucs comme ça. Par exemple, je me souviens, un des premiers dramas que j'ai eu, c'était euh, genre parce qu'on a supposé que j'étais allé dans un combini sans masque. Parce que sur la miniature, j'avais pas de masque. Mais dans la vidéo, genre, on sait pas si j'avais un masque ou pas. Attends. Tu sais que j'ai. Il y a une meuf sur euh, Twitter. En plus, j'étais. Hein, C'était un drama international. J'ai eu un drama international. Il y avait la communauté. Il euh, y avait des Anglais et tout qui me critiquaient et tout. Euh. Attends. Et il euh, y a même une meuf hein, un peu timbrée euh, qui m'a. qui a genre tagué le ministère des Affaires étrangères en me dénonçant en mode regardez ce qu'il fait et tout. Eh, hey, je suis désolé. Hein. Oh, le drama de merde. Ouais. Bah, aujourd'hui, as l'impression que c'est de la merde. Sauf que, souviens-toi à l'époque, comment on voyait le Covid. Bien sûr. Tu vois, non, est... Mais... Il est vrai. Il faut et se recontextualiser, c'est vrai que, en plus ça, c'est quand même maladie qui a fait des milliers de morts et tout. Ouais. C'était ouais. notre joke, à un moment on va pas ouais. se mentir. Tu vois. Ça, tu vois. Mais jusqu'à ce point, tu sais que ça pour moi, c'est euh, dans la droite lignée ouais. de ce qu'on disait notamment par exemple ici avec Tev, ou euh, de ce qu'on discute souvent même dans les vlogs et tout. C'est de voir à quel point les les gens qui des fois ne sont eux-mêmes pas japonais mm -hmm. ou voire même ne sont jamais venus prennent des surprécautions. Genre par rapport au Japon Typique, en fait, Typiquement si t'étais si allé dans un magasin Sans masque euh, Aux Philippines, ouais. je dis au hasard, en ouais. Australie ouais. Tout le monde s'en battrait les couilles ouais, Mais parce que c'est ici vrai. Ils prennent sur précaution De, de, de malade tu vois Genre je trouve, ça, je trouve ça dingue Et ça, ça c'est ouais. l'essentialisme que Mitsugi me. C'est vrai je suis assez d'accord Il y a ça et il y a aussi un autre truc C'est que mon existence frustrait énormément d'expats à l'époque et ça je peux le comprendre mm -hmm. Parce qu'à l'époque les expats ne pouvaient pas fuir le Japon c'est-à-dire qu'imagine, expat français au Japon, t'apprends que ton père est sur l'île d'hôpital, t'as envie de rentrer en France, tu peux rentrer en France, t'es pas sûr de pouvoir en rentrer au Japon après. Ouais. Et du coup, mon existence générait beaucoup de frustration par rapport à ça. Et en fait, j'ai compris ce manque de... Tu vois, d'une petite faille que j'ai faite, qui a permis d'engouffrer toute cette haine pour, pour se décharger un petit peu. Mmh. J'ai pris ça, j'ai pris d'autres trucs... Mais c'est après cette période-là où j'ai mangé pas mal de trucs. Il y avait ça... Et à chaque fois, quand j'y repense, c'est des trucs tellement ridicules. T'sais. Genre, euh, à un moment, j'ai euh, pris mon iPhone pour prendre deux rushs de moi tout seul dans un, dans un Sento. Il faut pas. Sento, c'est les bains C'est les bains, ouais. Aujourd'hui, je peux voir 150 vlogs hein, qui le font. Hein. Mais moi, je l'ai fait. Pareil. Euh, genre, euh, oh, le YouTuber, Louis machin machin, machin, bla et tout. Euh, et, ça, et moi, ce qui est marrant, c'est que ça m'allumait beaucoup. Et euh, parfois je demandais, enfin après j'avais discuté avec des mêmes et certaines personnes et je leur disais, ouais, désolé, enfin viens, on s'explique, tu vois. Ils me disaient, ah désolé, j'ai pas vu la vidéo. <rire> et du coup j'étais en mode, wow. Donc insulter, démolir, y a pas de problème, mais genre vérifier vite fait le propos. Ouais, je vois, je vois, je et vois. Je et, vois. Là, et ça m'a fait quelques même, plusieurs déclics, tu sais, comme ça. Et je me suis dit, ah ouais, je perds vraiment mon temps en fait. Bah, en fait, j'ai l'impression que ce soit entre ça et euh, même j'ai vu euh, pour le truc, parce que forcément, tu sais, quand je l'ai annoncé, ouais, il y a des bien gens bien qui ont parlé et tout avec les trucs des couteaux, j'ai l'impression que ah, c'est un truc que. Alors, j'ai pas regardé dans le détail ouais, l'histoire parce que franchement, pour être honnête, je m'en foutais un peu. Mais au-delà de ça, j'ai l'impression que tu t'es déjà expliqué dessus, que tu t'es déjà exprimé, j'ai vu des vidéos YouTube passer, des trucs, oh, des ouais. machins. Mais, euh, mais je sais que c'est un truc, euh... on m'attend beaucoup au tournant et ce qui est un peu horrible à dire, c'est que si. Vous... enfin Genre en parlant aux gens, tu vas si vous pensez que c'est une histoire de couteau, vous avez rien compris, c'est un peu horrible. Mais je leur en veux pas, parce que malheureusement, en fait, c'est tout un micmac, surtout au en fait qui concerne mon père. Ouais. Et moi, pour être honnête, ma, mon implication là-dedans, c'est que, tu vois, genre le papa a voulu faire croquer le fiston euh, à, à 13 ans. À 13 ans, je dis, oui, papa, je signe un papier. Et euh, bah, quand j'ai un peu, un peu compris tout ce que, tout ce que ça pouvait faire, bah, tu sais, je dis, bon, bah... Pff. C'est ton daron, tu vas pas dire oh papa, dis donc. Oh oui, oui, oui, oui. c'est ton daron, donc bon, tu, tu laisses passer. Et puis, euh, et puis euh, déjà, il y a beaucoup de trucs qui sont faux, mais il faudrait vraiment que je revienne dessus sur plein de trucs. Et euh, là, bah aujourd'hui, tu vois, je suis même pas dedans, j'ai jamais bossé là-dedans en fait. J'ai jamais bossé dedans et euh, tu sais, je me sens un peu. Euh, il <rire> y a des moments, je me sens un peu. Euh, tu regardes One Piece Oui. Tu vois, genre... Euh, Ace, non, je suis genre... un menteur. Non, tu regardes pas. <rire> la vie de ma mère, j'ai je... dit oui par réflexe, je suis un menteur, j'ai jamais regardé One Piece. Désolé, <rire> bon, <bref, en> vrai... <rire> je suis désolé <rire> je suis un ben, En vrai, parfois, je, je me dis, tiens, c'est... Mais genre, j'étais pas né quand ça a commencé, tu vois. Et ça suffit pas, donc du coup, je, je sais. Mais globalement, en fait, le problème, si tu veux, c'est que tous les articles de journaux que tu vois sur Internet, euh, ils sont en fait... Euh, man... enfin, comment dire Ils sont mandatés ouais. par la partie adverse. donc tu te demandes le micmac qui se fait, et en fait, il y a un gros micmac entre les couteaux qui sont produits en Chine, machin, tout ça et tout, et, euh, le, et en fait, la, la vraie affaire en fait, qui concerne mon daron, qui est sur un truc qui n'a rien à voir, tu vois. Mais si je dois reprendre, on va dire, les, les, les, bases, les bases du truc, c'est que les gens, ils pensent qu'en fait, mon père, tu vois, c'est un mec qui crée plein de couteaux en Chine, euh, des couteaux à la gueule en Chine, tout ça, pour les, pour les vendre au Japon, enfin pour les vendre, je veux dire, euh, en France, même au Japon, j'ai vu d'ailleurs, jamais vendu au Japon, il y a des infos comme ça, pour vendre en France. Alors qu'en fait, euh, bah mon père, euh, il ne fait pas ça. <rire> il fait quoi Lui, en fait, il fait produire des produits de la gueule, tu vois, mais euh, mais autre que le couteau. D'accord. Et c'est ça, en fait, qui pose problème à la ville, parce qu'ils n'y ont pas pensé avant. Mais euh, à la base, la ville, c'est super compliqué, parce qu'en en fait, à chaque fois qu'on parle de la ville de la gueule, tu as l'impression que, genre, le couteau qui vient de là-bas, c'est le couteau millénaire et tout. Sauf que là-bas, en fait, la plus vieille forge qui fait des couteaux là-bas, elle a 25 ans, tu vois. D'accord. Et le savoir-faire ancestral, en fait, il est pas à la gueule. Il est dans une autre ville qui s'appelle Thiers. Thiers, je connais ça. Voilà, tu connais Thiers. Ouais, tu vois, le Thiers, les couteaux, c'est super connu. Ouais, ouais. Et en fait, c'est eux les vrais fabricants. Et donc aujourd'hui, en plus, il y a une vraie guerre où je suis vraiment. Alors, mes parents, ils sont pas du tout dans, enfin, dans ce truc, dans ce délire-là. Surtout mon père, il est pas du tout dans le délire. Mais ils sont en mode, euh, à qui va appartenir le vrai couteau à la gueule Parce que jusqu'à présent, c'était un truc que tout le monde pouvait produire. Si toi demain tu as envie de produire des couteaux à la gueule, tu avais le droit, tu vois. Et euh, c'est ça qui frustrait beaucoup les, les gens, parce que euh, en fait, on n'arrive pas à définir. Qui est le vrai détenteur En fait, personne n'est le vrai détenteur du truc. Je vois. Donc aujourd'hui, là, il y a la ville qui a essayé, enfin le village qui a essayé de dire, bah, c'est que nous. Sauf que les producteurs de tirs ils sont en mode. Euh... Je vois. Really Et au really milieu de ça, il y a ton daron qui fait ça depuis longtemps. Je crois, c est... C est... Non, si non, compris. même pas. Même pas. Mon, mon Daron il est là-dedans, il, il franchement, il, est, il fait, fait c'est une goutte d'eau, il fait rien du tout. Lui, c'est vraiment, il est truc sur complètement à part. C'est euh, sur le fait que, effectivement, il, les pro, dire la marque, la gueule lui appartient. Et euh, si demain euh, la ville a envie de faire des t-shirts la gueule, bah si elle utilise le logo, bah elle peut pas quoi, je vois. Mais c'est comme par exemple la ville de Batman euh, qui peut pas utiliser le truc de Batman, comme les chocolats Lint Champs-Élysées, c'est comme, euh, je sais pas, il y a un truc de design à, à Rome qui s'appelle Rome, tu vois. Pff, la liste est longue, c'est pareil, enfin tu vois, il y, y a aussi des trucs avec l'appellation géographique quand tu achètes des champignons de Paris, je enfin, spoiler alerte, ils sont pas faits à Paris, il enfin, y a plein de délires comme ça et je t'avoue, je suis justifié euh, déjà en live là-dessus, là et au bout d'un moment, je me dis, ça sert à rien que je remette des pièces ouais, dedans. Bah ouais, bah ouais, ouais. Après, tu te dis, ceux qui avaient envie d'entendre l'explication, ils l'ont ouais, entendu. ils l entendu. S'il y en a qui étaient convaincus, tant mieux. S'il y en a qui n'étaient pas convaincus, tant pis. Après, Parce tu vas pas revenir Parce dessus. Parce que en fait, des moi, des moi, je moi, je baigne dedans depuis que je suis gosse, tu vois. Donc, forcément, je sais qu'est-ce qu'il en est réellement. C'est comme quand je vois les trucs en mode les condamnations, on a été condamnés, machin. En fait, euh, quand t'apprends le truc, tu sais que la ville a été plus condamnée que nous, en fait. Parce que euh, justement, elle essayait de, de, de récupérer un truc qui lui appartenait pas. Bref, après, vous pouvez vous renseigner, mais vous renseignez pas avec les articles de journaux. C'est tout ce que je vous dis, parce que c'est des trucs qu'ils ont écrit quasiment par, la, par un des deux partis. Voilà. Bon. Bah en voilà. espérant qu'à un moment, ça non, se règle, vrai... etc. Moi, tu sais que vraiment, pour être ouais. honnête, je suis pas trop rentré dans l'histoire, etc., parce que ouais, là, bah je la trouvais pas spécialement plus intéressante que ça. Suis... Genre, mais moi, il y a un truc où j'ai l'impression que le, les gens euh, pensent que c'est facile, mais. Euh, genre, j'ai l'impression il y en a, ils veulent, ils s'attendent à, à ce que tu t'en prennes à ton père, genre, mais publiquement. Oui. Euh, genre, fran en fait, franchement les gars Je vais être avec vous, hein, ça dépend bien entendu des histoires Mais s'en prendre à quelqu'un de sa famille Ou se retourner vers quelqu'un de sa famille Ça peut ça se faire en privé, ça peut se discuter Mais j'avoue, publiquement, pour moi, il y a aussi une notion C'est dur de demander les, ça à quelqu'un Enfin je trouve, d'attendre ça de quelqu'un J'ai compris en fait depuis longtemps que les gens euh, Qui m'en veulent pour ça, ils s'en battent les couilles de l'histoire C'est juste parce que c'est Parce que c'est une personnalité publique mais Les gens, ils s'en foutent Royalement de l'histoire en vérité Et puis, en plus, il y a Genre on te fait croire que genre ça a mis des gens au chômage, c'est faux. Il y a plein de trucs comme ça qui sont malheureusement faux dans les articles. C'est pour ça que je te dis, à la fois ça me fait chier forcément, tu vois. À la fois j'en veux pas aux gens parce que je sais que c'est un ramassis de conneries sur quoi ils se basent en fait. Et donc fatalement bah tu vas redébiter des conneries. Mais j'ai aussi compris qu'aujourd'hui c'est un peu juste un truc pour me faire chier. Les gens tu sais ils s'en foutent de l'histoire. C'est juste <rire> c'est juste ça quoi. Donc voilà. Après je me dis si c'est le seul drama qu'on a trouvé sur moi, écoutez. Ouais. Bah écoutez, au moins on aura abordé le sujet. Voilà. C'est vous qui voyez, y a pas de souci, mais sous un autre angle. Moi J'aime bien. J'ai rencontré ici au Japon quelqu'un qui nous a prêté ce plateau, et ouais. qui permet de faire cette émission, Monsieur Tev. Ouais. T'as parlé du fait qu'il t'ait hébergé, tout ça machin. Vous avez lancé une chaîne YouTube ensemble. Comment tu l'as rencontré Comment s'est passée la rencontre avec lui et comment est-ce que vous avez matché et arrivé à la décision de faire du contenu ensemble oh, C'est trop bien, l'histoire est trop bien. Let's go. Alors. Euh, comment je l'ai rencontré véritablement euh, C'est quand je me suis retrouvé paumé à Turin, encore une fois semestre académique catastrophique. Ouais. Euh, à trois jours avant de partir là-bas, on me dit que finalement j'ai pas de logement. Super, let's go. Du coup je réserve un Airbnb dans la hâte et tout pour histoire de pas être SDF là-bas. Et euh, du coup je prends euh, je prends Airbnb, je, je regarde pas à l'avance et finalement il n'y a pas internet dedans. Et du coup je me dis putain ça existe encore euh, ça existe encore. Ah en c'est le premier truc à demander, hein, si t'as besoin de la co... Oh ouais, euh, c'est ça, tu vois, mais je me dis, mais what the fuck, euh, et donc forcément, je me retrouve à aller en cours. <rire> je, je dois aller en cours pour avoir de la connexion, donc j'y vais. Et je me dis, bon bah vas-y, je vais télécharger les, les vidéos les plus longues de mon fil de mon onglet abonnement. Et je m'étais déjà abonné à, à Tev à l'époque, mais j'avais jamais regardé une de ses vidéos, tu vois. Et euh, c'est là où j'ai téléchargé plein de vidéos de sa chaîne, parce que euh, c'était les vidéos les plus longues qu'il faisait. À l'époque, c'était d'une longueur de wow ou 15 minutes, mais ouais. c'était fou pour l'époque. Bien sûr. Et, euh, et du coup, j'ai fumé sa chaîne et j'étais en putain, c'est trop marrant et tout. Euh, parce que j'arrivais pas trop à m'intéresser à des, à des vlogs Japon, on va dire, euh, euh, comment dire, sur euh, sur, de la, sur de la culture ou trucs comme ça. Parce que bah, soit j'avais des petites bases et du coup, j'avais pas forcément d'approfondir plus, soit euh, bah, c'était peut-être pas forcément mon délire, quoi. Mais par contre, tu vois, Tev, ce qui était rigolo, c'est qu'il l'abordait pas du tout de ce côté-là. Lui, il allait taper des burgers, il allait faire des activités bizarres, des trucs comme ça, des haikyo, euh, des excites. Et du coup, je kiffais de ouf, en fait. Je kiffais de ouf. C'est comme ça que j'ai regardé. Et euh, puis on a commencé à communiquer vite ensemble. Et je lui ai parlé de ce fameux stage. Je lui ai dit, ouais, enfin, je suis venu hein, une fois en été ici. Du coup, j'ai fait sa rencontre. J'ai fait un tournage, je me souviens, à l'époque, avec... Il euh, euh, y avait euh, Jiraya, ouais. euh, Lucas TV, Japania, et, cool. et, et, ouais, donc Tev et moi. C'est très cool. Et c'est là où je lui ai d'un stage que je voulais faire l'année d'après parce que j'étais en aide de césure. Et c'est comme ça que je suis arrivé en stage en 2018 chez Tev. Et on a commencé à faire du contenu pour vous situer à l'époque. Il avait à peu près 200 000 abonnés et moi j'en avais un petit peu moins. Ok. Euh, ah, super. C'est marrant que tu son stagiaire. Ouais, j'étais ouais, son stagiaire et tout. Mais tu sais, je, enfin, je veux dire, j'avais quoi J'avais 20 ans. Euh, Enfin, les gens, tu sais. Euh... Mais je me souviens, a... <rire> ça, ça, ça a fait un peu un moment aussi euh, où il y a quelques personnes qui me regardaient de haut en mode Ah, t'es stagiaire, tu vois. Mais j'étais en mode Pfff, hein, tant pis, c'est pas grave, tu vois. Et euh, progressivement, comme ça, on, euh, on en vient à se dire Ouais, nous, c'est vrai, on se casse la tête à faire sur euh, les contenus sur nos chaînes principales. Mais c'est sûr qu'un de ces quatre va y, avoir à... va y avoir un gars ou une meuf qui va arriver et qui va faire du contenu super léger sur le Japon et qui va cartonner et on va se retrouver comme des cons. Et je me suis dit, Bah, mec. Euh... Viens, on le fait. Viens, on devient cette chaîne qui fait des trucs à la con sur le Japon. Pas très difficile à faire, mais ouais, qui est non, du divertissement euh, pur et dur. Euh, débile. On va le dire les mots, débile, tu vois. Et, euh, et on dit, ouais, well, let's go, tout ça. Et on dit, vas-y, on va faire notre chaîne à deux. On commence à teaser un peu le truc, tout ça. Boum. Cyprien, euh, Cyprien et Squeezie euh, en mode... Euh, duo. Genre duo euh, bigorneau et coquillage, là, là, enfin, à l'époque, tu vois. Oh, là, là, là, on est sur de l'ogisme de haut niveau, euh, les gars. Vois, et là, je suis en mode... Oh, Fuck, tu vois. Et du coup on se dit non mais vas-y on, on prend ça en opportunité et genre on fait un faux clash pour dire ouais ils ont piqué l'idée machin et tout et, euh, et du coup ça a permis de faire connaître la chaîne au, au début Et euh, c'est comme ça qu'on a commencé à faire des vidéos TV Louis Et c'est marrant parce que c'est fou quand, quand, je, quand, je me, quand je reparle de ça je me rappelle du coup à quoi ressemblait le YouTube de l'époque Et c'est trop marrant de voir la différence à l'époque c'était vraiment il y avait une sorte de, de snobisme un petit peu en mode moi je fais du contenu Cali euh, Toi tu fais du contenu cancer ok <rire> 2017-2018. Non, mais. c'était un méta 2017-2018. Ouais, exactement. Et non, mais toi, t'es contre cancer. Moi, je fais du contenu calice, pas la même chose. <rire> moi, je mets pas de flèches rouges sur mes miniatures, quoi. Non, mais je vous je, je caricature, mais à peine. Hein. Ce qui c'est ce qu réel, Et sans mentir, même moi à l'époque, de temps en temps, ça m'arrivait de le penser. Mais tu vois, mais oui, parce que j'ai mis des flèches rouges. Bah oui, moi aussi j'ai mis... Euh, vraiment... Il y avait une méta. On avait une méta tu vois. Mais j'avoue, j'avoue sans mentir, ouais. en parlant français, après à l'époque je produisais des vidéos comme Duty. Hein, je n'étais pas non plus, euh, mais je voyais euh, des oeufs comme ça, ils mangeaient des pastèques ouais, as dans la somme. baignoire, ils, ils mettaient des doubles vidéos de 3 minutes, euh, deux, trois <rire> fois dans la même vidéo pour atteindre les 10 minutes et mettre les pubs avec une, une minute d'écran noir à la fin, je me disais mais c'est une blague. <rire> tu sais à la fin j'ai été comme... fois que j'ai pu être comme ça, après ah ouais. j'avais 22 ans j'étais on vois, tu sais, on à est... à l'époque, j'ai ai été gris, je Et suis d'accord. On était normal, là. tu dis, putain, pourquoi lui euh, Fais chier, t'es comme ça, t'es en putain fais chier. Et, euh, et ouais du coup il y a eu ça et, euh, et euh, putain, là aussi mangé des, on a mangé des dramas tu vois parce que es, à ce moment là il s'est séparé de, entre guillemets de, de son, de son on va dire, cadreur qui s'appelait Sébastien, ouais. je suis arrivé pile à ce moment là du coup tout le monde a cru que c'était de ouais, ma faute, j'en prenais plein la gueule tu vois, putain, mais ça m'a forgé, ça m'a grave forgé tu vois, et ça m'a un peu forgé une carapace à me dire ok maintenant je, je peux encaisser des trucs tout ça, c'était important hein. Parce que j'étais un peu jeune, hein, mine de rien. Ouais, bien sûr. J'étais un peu jeune et un peu, un peu trop euh, idéaliste, fragile, tu vois. Donc euh, c'est bien, ça m'a un peu, un peu endurci. Et, euh, et derrière, let's go, TV Louis, tout ça, ça a boumé, c'est parti. Et ça se passe comment à l'heure actuelle, par exemple Comment vous bossez ensemble et Genre, comment est-ce qu'on a une relation de travail avec un ami, concrètement euh... C'est très bien, parce qu'avec Gotha, on a parlé de ça à la dernière ouais. émission. Et moi, je suis partisan que c'est difficile de travailler avec un ami. Non, non c'est trop simple. Comment ça se passe, vous Nous, c'est trop simple. Première chose, dans un duo, pour moi, la première erreur à ne pas faire, c'est de faire 50-50. Ok. Ça, pour moi, c'est une énorme connerie. C'est commencer à dire, ok, on répartit bien comme ça et tout, non. On met les personnes qui sont les plus fortes là où ils sont, elles sont les plus fortes. Enfin Tu vois, par exemple, moi je m'occupe beaucoup, par exemple, euh, de ce qui est récupération des, fin, récupération des rushs, euh, donner ça au monteur, récupérer au monteur, envoyer ça, faire okay. la miniature. De la petite orga comme ça voilà, moi, je fais, moi je fais beaucoup de orga, tu vois. t'as lui, il est meilleur, entre guillemets, pour lead un peu la vidéo. Pour, euh, pour donner un peu des idées aussi pour les sponsors et trucs comme ça. Il est, Il est meilleur que moi. Et, euh, et, est, et, et du coup, ça marche très bien. Et on s'est jamais pris la tête en 5 ans. Hein. Jamais. Never. Ok, pas et, une fois. Et comment vous tenez une, euh, la régularité euh, On shot beaucoup. On tourne beaucoup. Euh, notre record, c'est 5 vidéos en une journée. Ouf. Euh, mais euh, aujourd'hui, on est limité par notre ventre. Parce que maintenant, c'est devenu une chaîne unique fan food, quasiment. <rire> et, euh, mais quand même, hein, en 4 jours, on peut tourner cette vidéo quand même. Et du coup, après, ça sort pendant des semaines. Et ça sort pendant des semaines c'est pour ça que là, on peut alterner du contenu qui est en France et au Japon, euh, ou, enfin, c'est en Corée parfois. Mais ouais, on shot. Euh, je sais on avait eu des, des périodes un peu hard. Euh, mais ouais, les idées, on les a tellement affinées aussi. C'est marrant parce que, je sais pas comment dire, euh, TV louis ce qui est bien, c'est que c'est pas euh, une chaîne... Enfin, c'est une chaîne duo, mais on n'est pas un duo. Okay. C'est-à-dire qu'on est deux personnes qui savent faire du contenu individuellement, qui se mettent ensemble. D'accord. Et donc, ça fait qu'on a l'habitude de tout faire. Ce qui fait que, vraiment... Si je devais donner une, une jauge de difficulté à la création de mes vidéos, si je mets, par exemple, ma chaîne Louisanne à 10, je mets ma chaîne secondaire Louis à 3, je mets TV Louis à 1. <rire> vraiment. C'est d'une facilité. Je je c'est d'une facilité, vraiment. On allume la cam. Et c'est con à dire, mais quand on est deux, bah toi, quand t'es tout seul, quand tu parles pas, bah il se passe rien. Mais quand à deux quand tu parles pas l'autre peut parler et il y a toujours de l'interaction mmh. et ça quand on l'a découvert on s'est dit mais what the fuck c'est un glitch c'est un glitch de malade mental ça, ça en tant que créateur de contenu c'est important d'avoir ce genre de petit contenu fast food un peu facile Ah mais mec euh... genre pas tous ce... non non d'ailleurs ouais. c'est vrai mais avoir au milieu de contenu plus difficile plus recherché ah. plus machin TV Louis, il y a pas de contenu difficile, mon gars Non, je parle <rire> de tes contenus plus généraux. Avoir un peu de TV Louis comme ça, <rire> où vous allumez la cam, vous bouffez un burger. J'avoue, ça doit être un mec, sympa, agréable. Mais mec, c'est n'importe quoi. Enfin, genre vraiment, moi j'adore la chaîne TV Louis parce qu'on s'éclate, on se marre, tu vois. Vraiment, c'est un plaisir de tourner. Mais vraiment, quand je dis que c'est pas compliqué, c'est, c'est vrai. Je vais être honnête, hein. Je vais être honnête. TV Louis, ce serait pas ma chaîne. J'aurais le somme. Hein. J'aurais le somme sur cette chaîne. Hein. Non, mais vraiment, je, vraiment, pure honnêteté là, je te parle. Tu serais jaloux. Je serais, je serais jaloux. Je serais putain. Mais en même je suis content parce que c'est dans cette optique-là qu'on l'a créé. C'est dans cette optique, on est dans, dans cette optique on dit de ne pas avoir le somme sur quelqu'un qui. C'est vrai, qui nous pique fine, le fine, la mission est réussie. Et la mission est réussie, mais euh, c'est vrai qu'on prend beaucoup de plaisir à, à tourner ces vidéos. Euh, et puis aussi, quand es, quand t'as deux créatifs, tu vois, on, tout de suite on sait rattraper une vidéo, tout de suite on apprend à comment rattraper une vidéo, à alimenter le truc, à gérer. C'est trop bien. Euh, des fous rires aussi. Des fous rires de malade mentaux. Enfin, il y a des trucs légendaires dans ma tête. Le meilleur tournage de ma vie, c'est un tournage qu'on a fait à 22h, je crois, avec Tev et on a bouffé des sucreries françaises et à un moment on a tapé un fou rire mais j'ai jamais eu un fou rire comme ça les larmes vois. ah mais les larmes mais même en fait le truc c'est que là où il est puissant le truc c'est que je re regarde la vidéo mais je repars là je repars ça fait cinq ans je repars de ouf je comprends tu vois je, je, je... rien que d'y penser là genre je commence à tu vois mais vraiment j'adore non ça. mais je capte c'est le principe en duo je capte genre euh, même moi quand je tourne des vidéos avec Joël ouais. ou alors quand j'ai fait une vidéo react récemment avec Jiraya j'ai eu exactement ça genre pour ceux qui ont vu la vidéo avec Jiraya le moment où il imite le diable de Tasmanie c'est le moment le plus drôle que j'ai vécu en tournage de, de, de ta vie, tu vois, genre, je comprends. exceptionnel exceptionnel, donc je comprends, je comprends, donc je comprends totalement de ton côté quand ouais. tu retrouves ça avec Tev et, euh, et ouais, c'est marrant parce qu'on est tous les deux différents sur cette chaîne, c'est-à-dire que sur nos chaînes principales on est, on enfin, est, voilà, bon, on est nous mais sur, sur TV Louis, il y a vraiment une vibe TV Louis Et sur TV Louis, c'est quoi Allez, si tu devais donner alors, tu sais quoi Même si vous avez fait des vlogs, etc., ouais. on va par parler, par parler de la bouffe. Ouais. Si tu vais donner une ou deux vidéos de bouffe en particulier qui vous a marqué, euh, une qui a posé beaucoup de drama. Vas-y, on oh, bah, en <rire> encore. Ouais, c'est Dramaman <rire> sur euh, le plateau. <rire> euh, euh, là, pour le coup, c'est plus Steve qui a pris cher. C'est euh, c'est euh, la première fois que Steve goûte des sushis en France. <rire> oh, mec, Quand vidéo... il a démonté le. Non, la moi, sauce que, moi, ce que, moi, ce que non, moi ce que j'adore, c'est que pendant tout le début de la vidéo, je dis mec, arrête, manche. et tu sais je tu sais, je je j'abaisse ses attentes, tu vois. Il dit non, mais t'as tellement baissé mes attentes. Ça, vraiment, je pense que je peux que kiffer. Je peux que kiffer. <rire> il, a, il a découpé ça. <rire> ah, gros, ça s'est mal passé. Ça mal passé. Non, Vraiment, j'en pouvais plus. Les macu Nutella. J'en pouvais plus, mais j'étais mort. J'étais mort. Mais ça, ça c'est la, la nouvelle vidéo, tu vois. Justement, d'ailleurs, on n'était pas déçus. Je vais être <rire> honnête, Sushi Shop. C'est excessivement cher. Mais les créations, franchement, je recommande. C'était pas mal. Mais le reste, mais les créations pas mal. Mais, mais vraiment, mais cette vidéo était incroyable. Il y a ça. Euh, il y a aussi... Euh, mince. Bah, du coup, je conseille cette vidéo voilà, où on découvre les sucreries françaises. Euh, je crois que la, la, le titre de la vidéo, c'est n'a pas mangé de sucreries françaises depuis 15 ans. Ouais. Il y a ça. Et ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, la vidéo qui a fait le plus de vues sur la chaîne TV Louis, c'est une, une chaîne... Enfin, c'est une vidéo où euh, Tev, il redécouvre le supermarché en France. Classique. Et est-ce qu'on peut mettre la miniature tu vas essayer de deviner pourquoi cette vidéo a boumé. Alors, supermarché, TV Il Faut que tu vois la miniature pour comprendre. C'est pour les gars de la régie. Ils vont te la sortir là dans quelques instants. C'est la vidéo la plus vite. Et je me pose la question, tu vois. Et ça me permet de dire que de temps en temps, quand il y a des gens qui reprennent une cuisine et qui la customisent, ça peut donner des choses intéressantes. Parce que ça peut être une aberration pour vous au Japon. Mais les maquinuté là. Oh non, maquinuté là, c'est chaud. Maquineige, je commence à. Je commence à accepter le délire. Je commence à, tu vois, à rentrer un peu. Eh, eh, oui, les gens qui ont mis de la crème fraîche sur la pizza et des bouts de poulet. <rire> ah voilà. Alors. Donc, regarde cette miniature-là. Il n'a pas mis les pieds dans un supermarché depuis de 15 vues. ans. 2 millions de vues pour cette vidéo. Tu te dis, mais comment c'est possible Là, je rappelle, c'est une... à l'époque la chaîne, elle a, je crois, même pas 200 000 pour abonnés. Pour quelle raison ça a buzzé <rire> Tu vois, quand le chat il va savoir, ils vont exploser de rire, je pense. <rire> Tu sais que j'ai peur de dire un truc vexant. Vas-y, vas-y, vas-y. Je pense c'est vexant. Je le dis, c'est vexant. C'est parce que Tev a l'air d'un clochard. Exactement. <rire> Exactement. Les gens, oh, ils ont crié. Oh, <rire> ah, j'ai eu peur de le dire. Les gens, les gens ils ont crié que Tev. Il... En gros, c'était un SDF qui n'avait pas mangé de. <rire> Ok pas manger depuis longtemps <rire> Vraiment les gars là, là, là <rire> le chat je me dis je peux pas vexer Thèv il m'a mis trop bien Thèv on Thèbe Et du coup Mec c'était horrible genre Vraiment oh, mon Dieu. Du coup dans la vidéo en fait je passe pour le connard altruiste américain tu sais genre en oui. mode Let's go, you can, can eat all you want, genre Et c'est pour ça qu'il y a deux millions de vue Je suis mort ah oui, il en faut pas, non, hein, il en faut pas beaucoup hein, sur Internet. Hein, il en faut pas beaucoup. Hein. Mais vraiment, c'est le, le buzz non voulu. Tu sais, c'est le buzz euh, quoi Mais on n'a pas planifié ça du tout. Tu sais. Ah, je te jure. C c mais ça devait être trop drôle de voir les réactions. Même thème, il mais, mais, oh oui, On s'est marré, tu vois. Mais on n'a jamais osé essayer de recréer ça. Ok. Euh, c'est dit, non, non, c'est pas, c'est pas correct. Parce que j'ai vraiment pas fait exprès. Hein. Tu sais, j'ai mis tant de fromage parce qu'à un moment, il dit vraiment dans la vidéo, putain, tant de fromage et tout. Euh, mais tu sais, j'ai mis une petite larme en mode bah tu sais il était ému parce qu'il avait pas ce fromage-là au Japon. Mais les gens, ils ont compris différemment de fou. Je vois le bail, je vois le bail. Ça c'est vrai, c'est vrai. Une fine c'est un peu trop. T'es bon, hein. t'as trouvé tout de suite. Hein. T'es bon. Oh, je te jure, je, je m'en veux. <rire> non, c'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Moi, je suis désolé. Je suis désolé, bordel. <rire> Ah mais de temps en temps, tu vois, c'est genre des petits trucs à la con, c'est grave drôle. Euh, moi, ce que j'aime bien, c'est que tu as aussi un petit côté, allez, on va parler un peu entrepreneuriat. Ouais. Tu as créé une marque de vêtements Oni, ouais. yes. euh, qui dépasse un peu le simple, voilà, qui ouais. dépasse un peu le simple merch de youtubeur. Ouais. J'ai vu, tu as, as fait des, des kimonos, du streetwear, ouais. des machins, des trucs, etc. Euh, Parle-en nous un peu. Je sais que t'as eu un pop-up star, je crois. si euh, Je dis pas deux, à Paris. Je fais deux fois. Ouais. Voilà. Si je dis pas de ouais. problème, enfin, euh, si j'ai pas, pas de bêtises, pardon, à Paris. Euh, apparemment, ça a bien fonctionné. Souvent sold-out et tout. Yes. Comment C'était important pour toi d'avoir un side business, un truc Enfin, euh, c'est venu parce qu'en vrai, enfin, euh, j'ai pas de prétention là-dessus sur dire euh, mon style ou quoi que ce soit. C'est juste que bah il y a des freins que j'aime bien et que je trouve pas. Tu vois. Ok. Et du coup, je voulais en faire. À la base, c'était pour ça que j'ai vraiment fait des trucs pour moi, ma gueule uniquement et je me suis dit bah let's go si on peut commercialiser ça et j'ai commencé avec Reyes au, dé, au démarrage okay. et c'est je trouve un excellent moyen de démarrer parce que en fait euh, bah, j'avais zéro risque en gros je pouvais que gagner de l'argent tu vois donc c'était trop cool pour quand t'es un influenceur et que t'as un peu peur euh, euh, tout ça euh, c'est trop bien là aujourd'hui j'ai ma marque c'est pas le même délire c'est à dire que quand je fais une collection faut aligner 200 000 au début tu vois et tu sais pas euh, comment ça va bien se passer ou si ça va bien se passer. Oh Alex, vous montrez trop le site. Au bout d'un moment, je vais demander un billet à <rire> <rire> jure, Je te jure. C'est pour euh, Non, Et, euh, et euh, en vrai, c'est un truc qui me fait kiffer. Je vais être honnête, par rapport à ce que je gagne avec la marque aujourd'hui, Ouais. et le temps que j'y mets dessus, c'est pas, pas ultra worth. Ah ouais Non, c'est pas ultra demande Genre c'est quoi, service client pas, euh, Non, le service client, tout ça, j'ai réussi à déléguer tout ça, mais c'est juste plus le côté... Euh, c'est faire des allers retours produits, machin, mais c'est trop bien En fait, ça, ça me fait kiffer. Ça me prend beaucoup de temps, mais ça me fait kiffer, honnêtement. Et euh, aussi l'idée de pouvoir euh, bah, avoir ses propres trucs, ses propres produits, pouvoir faire un peu produire des trucs que je veux. Par exemple, tu vois là, ce que je porte. Allez, on peut le mec qui a calculé tout. Là. Ah, allez. Mais tu vois, la, la texture, elle est toute douce, c'est de la suédine. Et genre, jamais tu trouves. Et je voulais ça. Et du coup, je me dis, bah si je peux le commercialiser, tant mieux, en fait. Et vas-y, euh, c'est quoi qui rend compliqué genre, le lancement d'une marque de vêtements Allez, euh, euh, Quelles sont les difficultés que tu peux avoir euh, dans la vie d'une marque de vêtements Alors, il y a, les, y a le, la somme à lâcher au début. Ensuite, il y a tous les problèmes que tu peux avoir avec le site qui héberge. Même si c'est un Shopify, tu peux avoir des problèmes derrière pour récupérer l'argent avec Stripe, euh, qui va justement vachement contrôler au début quand tu fais, imaginons, un site, tu vois, et que tu vends. Quand tu n'as jamais vendu, ils vont dire... Euh, on attend que vous ayez des photos produits pour nous confirmer comme quoi ils ont bien reçu vos clients, sinon on ne vous donne pas l'argent. Okay. Donc il faut, faut avoir les reins solides quoi. Au début, il y a ça. Ensuite, il y a l'angoisse sur les, par exemple, les répartitions des tailles. Parce que tu te dis bon bah vas-y. Au début, on avait fait une répartition des tailles classique basée sur entre guillemets le marché. Catastrophe, catastrophe. Vraiment, il y a vous avez prévu trop de petites tailles. Beaucoup trop de petites tailles. Beaucoup trop de petites tailles. Petite taille. Vraiment. Euh, tu ouais. penses pas à tes potes un peu bien, bien maquinutella, là, on bien, eh, gros, on me demande du triple XL, les gens se rendent pas compte que le triple XL en oversize, c'est des voiles de bateau. <rire> <rire> c'est des voiles de bateau. Oui, oui, mes vêtements sont des filets de volleyball, moi j'ai le droit de, j'ai le droit non, moi non, aussi. Non, non. Hein. Je, je vais être honnête, toi tu mets pas du double XL, hein. Sur ma marque, tu mets pas du double XL. Je mets du XL. Tu mets du XL. je mets du XL, mais tu mets pas du double XL. Hein. Vraiment, non, mais je suis honnête, c'est des, des voiles de bâton. On montré, on a, une fois, on m'a montré le triple XL et je dis, mais les gars, mais je, vends, je vends ça à des titans ou comment ça se passe euh... Bah oui, gros non, mais... bon, on est solide, pense à nous Non, mais, non, mais, non, mais quand je dis titan, c'est même la carrure. Je me dis, je vois pas souvent des, des gens qui ont cette carrure-là dans l'enfant, bref. Voilà, il y a ce genre de truc avec la répartition des tailles. Il euh, y a aussi euh, bah, pas, de, pas décevoir les gens, je vois. parce que t'as aussi... Bon, classique, tu lances un truc, tu lances un truc, mais t'as forcément des merdes. Tu peux pas avoir une production quand il y a, y a forcément des merdes à l'intérieur. Et puis plus tu demandes des produits compliqués, plus t'as des merdes, tu vois. Et mais après ton taf aussi, c'est de pouvoir renverser les merdes à ton avantage. Et c'est là où j'ai compris qu'en fait, euh, une marque c'est cool, mais moi je voulais pas, entre guillemets, essayer à tout prix de dire c'est une marque, je m'en détache le plus possible. Non. Moi je me dis, je veux faire une marque, mais ça reste une marque faite par, un, par un YouTuber. Ouais, classique genre je veux pas dire que c'est du merch mais je veux pas dire non plus que c'est une marque complète faut pas déconner quoi je comprends je veux dire demain je me casse euh, pff, il y a, se passe rien hein, je vais, là, je vais te ouais, tourner il se passe plus, rien ouais. du tout tu vois donc euh, donc clairement euh, je voulais ça et l'histoire en fait que j'ai appris c'est surtout sur les sacs que j'ai fait à un moment euh, en fait il y a un sac que je, que je voulais vraiment faire et c'était un truc qui était un peu attendu par la commu. Tu vois. le mec il m'appelle fournisseur il m'appelle je dis ouais Louis mauvaise nouvelle ce qui est bien au moins ce qu'il me le dit tout de suite mauvaise nouvelle euh, les sacs, euh, je les ai reçus, au lieu d'écrire de... Oni, ils sont foirés le long reverse c'est écrit Ino. Alors euh, Ino Yamanaka on t'aime bien, mais je crois que là il y a un problème sur la marchandise. Hein. Exactement, et donc euh, forcément il dit t'inquiète, je m'occupe de détruire euh, tous les sacs, on va y refaire produire à nos frais, tu wow, wow, wow, wow, wow, wow. détruis rien du tout. Moi ce que je fais, je me dis vas-y je fais une vidéo YouTube sur la chaîne secondaire, je raconte l'histoire. Je raconte le fait de toutes les galères que j'ai eues pour le produit et à la fin le résultat, le produit, tout ça. Et je dis, du coup, euh, je vous le vends euh, moins cher et je les fais tous dédicacés. Parce que je les fais collector okay. et j'en referai jamais. J'en referai jamais euh, des sacs euh, de, ces, de ce style-là. J'en ferai collector jamais. Et euh, sold out en deux heures. C'est beau. Et du coup, j'ai compris, je me dis, ok, en fait, les gens, ils veulent une histoire d'un produit. Le produit, s'il est cool, il marchera. Mais si le produit a une histoire, il devient fou. Et, euh, et du coup, celui que tu vois, là, que j'ai là, le sac Oni, là, tu vois, okay. c'est le seul, en fait. Qui, était bien qui est correct parce que c'est mon proto en fait. Du coup je le je garde et je, ne, je ne veux pas reproduire ce sac tu vois parce que du coup je casserai tout en fait. J'ai l'impression de trahir les gens si je vois. Du coup je l'ai passé en, en négatif, en noir et blanc euh, avec les trucs inversés. Pareil ça a beaucoup marché, là je suis en train de refaire des sacs et tout Bref, ah, bien, intros, bien. Mais euh, non c'est trop bien, c'est trop cool à faire, c'est trop cool à faire. Et puis euh, même d'un point de vue euh, financier, même ça ne me rapporte pas du tout autant que de faire une OP ou une sponsor, ou un truc comme ça, quel plaisir quel plaisir de te dire vas-y tu vends le truc, et aussi le, le, le pop-up store. Quel plaisir de ouf D'aller rencontrer les gens, de les rencontrer voir en physique. De... Mais pas comme dans une convention. Dans une convention, euh, ouais t'as le bruit de foot, c'est horrible. Là, t'as le temps, tu peux discuter. Euh, si quelqu'un a envie de discuter, on peut discuter, tu vois. On prend le temps euh, de parler avec la personne, j'ai pu échanger. Ça m'a même mené à des beaux projets, tu vois. Aujourd'hui, je suis allé manger justement dans un, dans un sushi entre guillemets de luxe, avec qui j'ai fait, avec avec fait une vidéo. Et c'est grâce au Pop-Up Store que j'ai rencontré son fils, euh, bah, du coup, là, enfin, en France. Qui m'a dit que son papa était japonais et qu'il avait justement un restaurant de sushi et du coup qu'il était chaud pour tourner une vidéo et que j'ai fait là cette vidéo. Oh, Donc stylé, ça, ça. ça apporte des opportunités aussi. Et, et le euh... sushi est vraiment luxe et vraiment énervé ah, Très énervé. Pour moi, franchement, j'ai jamais mangé mieux. Et le plug, il y a moyen ou Il euh, y a 8 places. Il y a On 8 places. On est 8. Vous êtes 8. <rire> Parfait. En vrai, il faut réserver bien à l'avance et euh, il <rire> euh, y a plusieurs euh, niveaux de menu, mais on va dire le vrai, le top, le machin, c'est euh, 35 000 yens, je crois. Voilà. Ouh. Par tête. Hein. Sans, sans les boissons. Allez hop J'ai mis Zach Nani dans la sauce pour sa team Oh ouais, les gars, vous avez faim comment là <rire> <rire> tu, tu rigoles, Mitsuki nous a donné un... un... Resto euh, au 42e étage, là, un truc étoilé. Ah ouais, ouais. Euh, j euh, la note finale, c'était 250 000. Hein, donc, euh, et, et, et je l'ai épongé. Hein. <rire> J'ai amené ce, ce, ce salaud de Yassancor, la confiture au cochon. Hein, vraiment, <rire> vraiment, le mec, je lui paye un resto et, une étoile pour qu'après, il dise oh, « Moi, si j'avais eu un burger, je serais au max. <rire> » Oh l'enfoiré Abattu, hein, vraiment. Lui, lui j'ai juste envie de l'amener à des izakaya, 2,3... <rire> bah oui, vraiment, des frites avec des poils de cul dessus, c'est... Ah, Mérite que ah, ça, ça connaît, hein tu connais, tu connais, tu <rire> connais Je te jure, de la il confiture au cochon Il m'a mis... C'était horrible, vraiment Mais du coup, ça pour dire que ça, ça mène à des, des beaux projets, quoi. Ça a l'air, mmh. ça a l'air. Franchement, petite marque et tout, c'est inspirant. C'est quoi, petite question, peut-être pas rhétorique ou quoi, mais juste comme ça... Il y a beaucoup de créateurs de contenu francophones qui traitent du Japon. Il ouais. y a Tev, il y a toi. Il y a ceux qui passent après prochaine émission vendredi chiban Japania, Japania Lucas TV sans doute bon je, franchement je dois en oublier ouais, il y a plein, mec. Euh, <rire> ça se passe comment l'ambiance entre vous est-ce que genre ça se voit ça, ça collabore quand même pas mal ça cède un petit peu est-ce que ça tourne des fois ensemble alors il y en a des collabs est-ce que ça se voit quand même un peu comme euh, un peu de la concurrence qui factuellement est vrai comment tu le ressens toi alors il y a plusieurs aspects déjà si je devrais prendre un aspect plus global c'est vrai qu'il y a quand même deux groupes hein, on va pas se mito il euh, y a vraiment euh, Tev, Mitsu et moi d'un côté, et euh, Ichiban, Japania, et il y a pas qu'on est en froid ou quoi que ce soit, hein, c'est juste, c'est vrai qu'on bah, on tourne rarement ensemble du coup, j'ai déjà tourné avec Ichiban et Japania, tu vois, ça va très bien. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il n'y a pas plus d'interaction que ça. En revanche, côté, euh, bah, côté Tev et Mitsu, forcément, bah, on a, on a on tourne plein de fois ensemble, euh, forcément, on se capte beaucoup plus souvent. Euh, et après, pour parler de niveau concu euh, c'est marrant, mais euh, en fait, avec Tev, on a toujours été au coude à coude comme ça, tu vois ouais et, euh, et je me dis que je serais jamais monté aussi haut s'il n'était pas là, tu vois. D'accord. Tu vois, c'est comme euh, Goku et Vegeta. Tu vois, Vegeta, il devient plus fort parce que Goku devient plus fort. Et Goku devient plus fort parce que Vegeta devient plus fort. Et c'est exactement ça. Je pense qu'au bout d'un moment, si euh, genre t'es tout seul et t'es entre guillemets, euh, t'as as, as plus d'abonnés que les autres et que t'es tout seul, tu te dis allez, c'est bon. Tu vois. Enfin, même sans le dire vraiment dans ta tête, je pense qu'il y a un truc qui se fait que tu te, dis, tu te mets moins la pression, tu te détends un peu plus, tu te dis allez, c'est bon, tranquille. Alors que quand t'es au coude à coude, ah, t'as tout le temps envie de charbonner. Hein. Et donc c'était ça. Je vois, ça se ça. tire vers le haut de cette ah manière. Ah ouais, c'est ça, c'est ça. Et du coup, j'adore cette rivalité. En plus, c'est une scène rivalité, tu vois. Parce qu'en plus, t'es en rivalité avec un mec avec qui tu collabores. Donc c'est trop bien. Parce qu'en fait, finalement, entre guillemets, quand il gagne des abonnés, bah, ça va finir par se répercuter sur TV Louis. Et si c'est sur TV Louis, ça va finir par se répercuter sur toi. Enfin C'est que gagnant, en fait. Je vois. Ah, c'est toujours important. gagnant C'est vrai que ça ouvre, on va dire, le sujet entre guillemets Japon à un plus grand spectre, etc ouais, Et clair. in fine c'est vrai que tout le monde est un peu gagnant sur ça C'est sûr Et genre toi tu te vois encore longtemps traiter de ça Voilà Genre t'as fait une cote que j'avais trouvé intéressante Que Jarod m'a trouvé. regardez ouais. Je vais vous la sortir, Jarod a fait un bon travail Hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop, hop dans un tweet, t'as dit « Quand j'ai commencé à parler uniquement du Japon sur ma chaîne, je pensais atteindre très vite un plafond. Finalement, le plafond est suffisamment haut à mon goût et j'espère qu'on continuera à le remonter un peu chaque jour. » Ouais. Enfin, c'est tout. Enfin, j ai, j ai, je sais, c'est pour ce que j'avais dit pour, les, pour quand j'ai eu le million d'abonnés. Et, euh, et ouais, je pensais vraiment avoir un plafond autour de 200 000. Parce que je me dis, bah, au bout d'un moment, en fait, euh, les gens intéressés par le Japon, il n'y en a pas une infinité, quoi, surtout en, en communauté francophone. Et là où j'avais pas trop vu le truc venir... C'est euh, qu'en fait, il y a quand même une part non négligeable de gens qui parfois me disent oh, En fait, moi, je m'en battais les couilles du Japon jusqu'à ce que je tombe sur ta chaîne. Okay. Et j'avoue, c'est très prétentieux, tu vois. Genre, je suis en mode Ah bon euh, Genre. Euh, je t'ai ouvert le je Japon. ouvert quoi. Japon, genre, ah bon Je suis en mode. Euh, ok, tant mieux, tu vois. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui, qui m'ont dit ça et euh, bah, je, suis, je suis ravi. Et je pense que c'est aussi euh, l'avènement de toutes ces chaînes niche, tu vois. Bah, je pense aussi à Villebrequin, tu vois, qui ont, qui sont, qui ont explosé de fou furieux. Oui. Mais genre. Euh, en soi ils sont entre guillemets coincés au niveau bagnole tu vois enfin bagnole au sens large du terme mais tu vois jamais à l'époque il y a genre euh, au moment où c'est sont c'est marrant parce que en fait au moment où se sont lancées toutes ces chaînes niche à aucun moment on pensait que les chaînes niche pouvaient atteindre des genre millions d'abonnés c'est vrai moi moi l'un des, des exemples concrets c'est la boiserie la boiserie jamais tu te dis enfin euh, le bois à la base je pensais que je m'en battais les couilles ouais c'est ça bah, en fait, pas tant que ça. Et c'est <rire> ça qui est super intéressant. Enfin, genre, euh, là, par exemple, euh, je sais pas si tu vois, Luizier Affineur, c'est un fromager euh, oui. qui fait beaucoup sur TikTok. Oui, sur TikTok, ouais. Et lui, bah, avec ses fromages qui pute, C'est ça, là, exactement, là. Tu vois, bah, lui, c'est fou, mais euh, en gros, enfin, euh, tu vois, ça, il s'est lancé et ça a pris de ouf euh, parce que, entre guillemets, il est passionné du truc. Et il y a, y a un truc pour tout, en fait. Vous pouvez tout faire du monde, que vous êtes passionné, que vous êtes dans votre truc, plutôt qu'essayer de faire comme tout le monde. Se euh, dire allez je vais faire du gaming parce que voilà j'aime le, les jeux vidéo et du coup ça marche Si vous avez une spécialité qui même un peu, trop, un peu bizarre tu vois Franchement c'est là dessus qu'il faut aller hein. Vraiment, petit conseil hein, C'est beau, c'est beau, tu donnes des bons conseils monsieur, tu donnes des bons conseils Franchement, tu es quelqu'un d'avisé oh bah, Alors, essaie. moi j'ai une question, tu t'es lancé sur Twitch en mai 2022 ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer à streamer Oh, en fait, on a commencé bien longtemps avant avec euh, Tev parce qu'on avait une chaîne qui s'appelait TV Louis. Oui. Euh, qu'on a laissé à l'abandon pour le coup. Qui nous a permis de faire un fantastique titre putaclic où on a dit on se sépare <rire> juste pour Twitch. <tout. rire> et euh, pourquoi j'ai voulu faire euh, Twitch bah, Parce qu'en vrai tout le monde en faisait. Et puis même moi j'ai envie, envie d'en faire. Et au tout début sur TV Louis, enfin sur la chaîne TV Louis, je faisais des tournages. Et en fait, j'avais trouvé un moyen. C'est qu'à chaque fois que je terminais un stream, j'avais un peu cette sensation de me dire wa ouais, j'ai passé deux heures à. Et j'en tire rien. J'avais ce côté, tain, j'en ai rien tiré. Et j'avais besoin de tourner des vidéos et je me suis dit, putain, pourquoi pas les tourner en live okay. Surtout pour ma chaîne secondaire, parce que la chaîne principale, c'est pas possible. ce serait ennuyé à mourir à regarder. Alors que pour la chaîne secondaire, je me dis, vu que je fais tout en one shot parfois, enfin, je faisais pas en one shot, mais je me dis presque en one shot, ça va m'entraîner à faire euh, bah, des, des prises beaucoup plus efficaces, euh, beaucoup plus rapides. Parce que autant, quand t'es chez toi, tu te reprends deux fois et tu te dis, oh putain la troisième était bien, voilà, autant tu fais ça devant, devant des spectateurs. Les gens ils sont en mode tu te reprends une fois ils sont en mode oh là là euh, dis donc euh, le montage ça va être compliqué hein et, euh, oui <rire> oui tout avec à les débats ambiance 2019 euh, voilà les voilà c'est ça donc il y avait il y avait ce côté là et à partir du moment où j'ai commencé à faire mes tournages en live bah j'ai j'ai pu trouver un intérêt entre guillemets pour moi à streamer et après bah, il y a forcément tout ce côté interaction tout ce côté liberté même si j'avoue j'ai quand même besoin d'un comment dire d'un petit truc pour me dire allez faut que je stream mais pour quelque chose Ok. Je peux pas me dire je stream pour streamer Ah ouais Non j'ai du mal Ah c'est marrant ça J'ai du mal C'est bah, en fait t'as pas tant la passion de ça Bah non franchement je me rends compte de fou Je préfère largement les vidéos Ça c'est sûr et certain Je me vois très mal un jour me dire Allez je fais que Twitch et tout Je, je lâche les vidéos Franchement je me vois très mal faire ça D'accord euh, Parce que en fait Même quand je stream c'est pour faire une vidéo tu vois C'est vraiment ça qui me motive Et du coup c'est pour ça que j'ai créé une... encore une autre chaîne Pour pouvoir mettre des redifs de live Comme ça je me dis ok Même si j'ai un live qui est un peu sans but je sais qu'au moins, euh, je peux en tirer une rediff de live, tu vois. Et tu devrais faire genre une émission, un podcast, un talk show, quelque chose Non, franchement, j'aurais du mal à animer ça. ça. C'est pas, je pense, dans ma personnalité, je suis pas bon là-dedans non plus. C'est... Il euh, y a des gens bien meilleurs que moi pour le faire, voilà, donc euh, clairement... Euh, clairement voilà, non mais c'est vrai, il voilà, y a des trucs où t'es fort dedans, il y a des trucs que t'as pas forcément envie de t'améliorer non plus, tu vois. Donc, euh, non, clairement, je suis pas, pas bon là. Oh, c'est un peu un bail de chacun ses points faibles. Ouais, c'est ça, tu vois. Moi, moi point faible, clairement. Tu vois. Des gens le disaient dans le chat, mais genre, par exemple, une personne comme Jill ou quoi, elle t'influence dans ce sens ou... Ouais, bah, c'est elle qui nous avait poussé à l'époque sur TV Louis à créer notre chaîne Twitch. Donc, ouais, elle m'influence. Après, même quand je la vois faire, j'ai. Enfin, comment dire, c'est. Moi, j'aime bien les vidéos. <rire> Vraiment, j'aime bien les vidéos. J'avoue, il y a des côtés cool et tu travailles pas le truc de la même manière, tu vois. Genre typiquement euh, en, en vidéo, ton taf ça va être de prévoir ce que la personne va vouloir écrire. Alors quand dans, bah, dans, sur Twitch elle va l'écrire tout de suite et du coup tu peux tout de suite y répondre. Ah bien sûr. Alors qu'en vidéo quand je dis un truc, il faut toujours que je pense ok si je dis ça, qu'est-ce que va penser l'autre et du coup ok je vais neutraliser ce qu'il va vouloir penser. Quand on, voilà et c'est ça ton taf en fait. Et parfois ça peut être chiant, parfois moi j'aime bien tu vois. Mais, ouais je vois. Euh, mais quand même le côté créatif d'une vidéo où à la fin j'ai un bloc, tu vois, et je me dis putain la vidéo elle claque. J aime. J aime est claque, j'aime, j'aime vraiment. Est-ce que avec euh Genre, par exemple, toutes les euh, vidéos et même un peu la promotion que vous faites, euh, entre guillemets, euh, du pays ouais. euh, avec euh, vos contenus. Est-ce que, par, par exemple, l'office de tourisme japonais ou autre truc comme ça, vous êtes déjà contacté ou alors vraiment <rire> les gens ici ils s'en foutent complet euh, euh, C'est oui, possible qu'ils s'en foutent. Oui. Alors, oui, on a déjà été contacté avec eux même plusieurs fois, pour faire des, des trucs dans des préfectures. Moi, perso, j'en garde que des mauvais souvenirs. Ah ouais <rire> En fait, à chaque fois, il se passe des dingueries. Euh, J'avais fait une fois avec Marie, il se passait des dingueries. J'ai fait une fois euh, à la préfecture de Fukushima. Le mec, Enfin, comment dire le... En fait, il y a, à chaque fois, il y a des agences intermédiaires qui se gavent sur nos gueules, tu vois. Et, euh, et au bout d'un moment, euh, même si ça fait une belle vidéo, à la fin, t'es en mode... C'est pas worse du tout, genre. Franchement, c'est pas worse. Ah en fait, travailler avec des Japonais part du principe que c'est un enfer. Pourquoi? Parce que genre dans leur code ils sont totalement différents. Ouais, oh. C'est totalement différent. C'est, ça prend beaucoup de temps. C'est très procédurier. Toutes les personnes qui travailleront, qui travaillent avec des Japonais pourront te le dire. C'est vraiment compliqué. Okay. Travailler avec des Japonais, c'est laborieux. Il faut vraiment être patient, avoir la passion du truc. Même moi, tu vois, pour mener des projets, je vois des graves la diff. Hein. Entre quand je demande un truc, un projet à un Français et quand je demande un projet à un Japonais. Mec, d'un côté, c'est un mail. De l'autre côté, c'est euh, six appels, deux relance, quatre messages. Euh, tu vois, genre euh, <rire> trois rencontres pour avoir un... Mmh, on va étudier. Pff, tu vois, c'est ça, en fait. Ah, ça bon, je, gentil, caricature, ça. je caricature un peu, mais... En fait, récemment, comme je fais mes projets, tu sais, genre... Euh, un peu miroir euh, sur, le, sur la bouffe, je le vois vraiment, mais très violemment, tu vois. Ok. Même pour des profils qui sont trop cool, comme le chef ramen qui est trop cool, hein, je vais... Mais... Il lui a fallu deux semaines de réflexion. Et c'est normal. Non, mais en vrai, tu te dis, c'est normal, tu vois. Mais c'est juste que je vois la diff avec les Français où euh, je leur parle d'un projet et euh, ils sont en mode. Mais trop bien Ouais, je vois. Et ils y ont direct. Et c'est là la différence, en fait, c'est qu'un Japonais, tu le sors de sa routine, il est en mode. Ouh J'aime pas trop, ouais. En Français, tu le sors de sa routine, il est en mode. Let's fucking go <rire> Et tu penses que c'est peut-être de la méfiance ou c'est culturel, en tout cas Non, c'est culturel. C'est pas forcément de la méfiance, c'est juste culturel. ça. Et puis après, il y a le sous-texte aussi. Parce que parfois, un Japonais qui te dit. Euh, je vais étudier, ça veut dire non. Mais oui. parfois quand il dit je vais étudier, ça veut dire je vais étudier. C'est parfois c'est pas facile. C'est jamais vraiment c'est. Ouais. C'est pour ça que parfois il y a une technique en fait qu'il faut faire, c'est que tu, tu passes tes phrases à la négative. Parce qu'en gros les Japonais ils peuvent pas dire non. Du coup tu leur fais dire oui en mode ah c'est impossible de le faire. Hein. Du coup là ils peuvent te dire oui s'ils si répondent oui tu sais c'est fini. Mais s'ils si te disaient, ah non, pas forcément. Tu sais que là, il y a moyen de trouver une faille de quelque chose. Ouais, et... je, vois, je, vois voilà. by, je vois le bail, je vois le bail. Mais allez, sans aller dans l'essentialisme, t'as déjà eu quelques Japonais avec lesquels c'était facile, non Non. Facile, franchement, euh, je vais être honnête. Il euh, y a des trucs où, en guillemets, ça a été rendu facile parce que j'avais un bon intermédiaire pour que ça soit facile. Mais aussi facile qu'un Français Non, never. Okay, je pour te dire, pour avoir accès aux cuisines du Kodavali ramen, tu vois le, le ramen qui est à Paris, là, qui est incroyable. Euh, c'est Jean-Baptiste Meunier qui le tient, c'est devenu un pote. Mais euh, j'envoie un message avec des descriptions, machin, oh, coucou, machin, j'aimerais faire ça, ça, ça, ça, ça, ça et tout dans la cuisine, est-ce que tu penses que c'est possible J'envoie ça, un pavax comme ça, il me répond OK. Ça veut dire quoi Ok, bon, je suis fini. Tout. Why not Je suis en mode B. fin. Et c'est fini, je et vois. on se reparle plus jusqu'à ce qu'on se voit. Je, je comprends, c'est <rire> vrai que ce bail de... Oh, ça demande de la patience et ce genre de truc d'agence, là, qui porte des projets et qui se gave sur votre dos si vous faites un truc de, ouais. de, de tourisme, là, ça se passe comment C'est des, des apporteurs d'affaires Bah ouais, ils te rapportent des affaires. Une fois, j'avais calculé, euh, calculé pour le... Pour, parce que je savais combien ils avaient touché, parce qu'en fait, la personne avec qui j'ai fait le, le la vidéo, en fait, a un peu vendu la mèche. Et du coup, j'avais calculé, je crois, ils se faisaient euh, genre 200 balles le mail à peu près. Quand oh. En fait, j'ai calculé le nombre de mails qu'on s'est échangés. Et, euh, et combien il finit, ils et ont pris Je crois que c'était ouais. 200 balles le mail à peu près. C'est bien payé le mail. C'est bien ça, payé hein. le mail. Hein. T'as oui. envie d'envoyer des mails à ce prix-là, je Oui, hein. oui c'est vrai, <rire> totalement. Ils, ils ont remarqué dans le chat. Dans le... <rire> Donc, il y en a il y a 10 ans que des fois il fait pas d'effort, j'ai pas compris que ton oka c'était ok euh, oui, non, Je as pensais quel... que tu avais sorti un mot japonais oui, qui voulait oui, dire oka, oui, oka Ah je me disais oui tu allais dire quoi Je l'ai perturbé, perturbé, je l'ai perturbé, j'ai fait exprès en bon. vrai, Ne inquiétez pas Mon, mon mauvais, euh, je, je lève les deux mains non, euh, parce... non, mais non, mais non, mais... Tiens on va Un peu, un peu débile <rire> Est-ce que tu as des euh, futurs projets Ouais, beaucoup. Il y a quoi comme projet à l'heure qui t'anime, genre dans la création de contenu Là, imminent, là. Ou euh... même pas forcément dans la création de contenu, dans ta vie globale. Ok. Alors, il bah, y en a beaucoup, là, pour le coup. Mais là, imminent, là, sur une vidéo, c'est. Euh... Tu sais, tu parlais de l'usine affineur. Oui. T'aimerais pas qu'il teste les fromages au Japon, un peu, pour voir un peu à quoi ça ressemble Tu veux lui faire ça, le pauvre J'ai déjà fait. C'est tourné. Tout est tourné. <rire> tu vas lui faire tester le fromage au chocolat, là Il a tout testé. <rire> Il a tout testé. On est parti à Hokkaido, dans le fin fond de la Pampa, pour trouver des, des vraies fromageries japonaises. Je ne spoil pas, il y a des trucs bien, il y a des trucs pas bien, il y a des trucs très exceptionnels. Et euh, il a découvert des petits bails un peu savoureux comme ça, Il y, y a eu une rencontre humaine, franchement, j'ai failli pleurer. Oh, je suis hypé de la, ouf. la vidéo était incroyable. Je suis hypé de ouf. Alors, bon, je peux, en vrai, je peux donner quelques leaks comme ça, en vrai, c'est pas très grave, mais genre euh, en gros, on a rencontré un mec. Qui, enfin, je crève d'envie d'en parler hein, bon c'est oui, ton, <rire> ton moment dans euh, le chat on, ils sont a ouais, pas là hein. on a, on a par, en gros on a rencontré un fromager euh, qui, qui avait eu un AVC en fait. il gère un truc donc il y avait un AVC donc heureusement il a gardé toute sa tête ouais. c'est juste euh, son, sa partie droite sa jambe droite, son bras droit déconne un petit peu et du coup il a un peu du mal à marcher sinon du coup il, il se rencontre entre Luizia Affineur et, et ce monsieur là et le mec parle de tout son parcours comme quoi il a été en, il a été en fait euh, aux états unis dans une ferme tenue par des Suisses pour apprendre vrai. à faire le fromage, tout ça. Et par tout. des Suisses, donc à la bonne adresse quand même, dédicace à Exactement, vous. et là on goûte, euh, on goûte le fromage c'est la magie, c'est la magie clairement. Tu dis, waouh, ouais, mais incroyable, à quel moment tu fais ça au Japon, tu vois Et le mec il parle de tout et c'est trop marrant parce que vraiment tu vois l'échange entre les deux personnes, ils parlent pas la même langue et en fait je traduis, hein, mais il y a des trucs que je traduis pas parfois et je me dis mais en fait ils disent la même chose alors que je traduis pas, tu vois et je me dis, c'est incroyable Ils et parlent le même langage tout en ayant une séparation de langues. Exactement langage. Et c'est fou, genre vraiment ce côté-là. Et vraiment la rencontre, elle est magnifique. On visite les caves, enfin, on a visité les caves et tout, on a eu l'autorisation ultime, mec, euh, alors truc sanitaire, euh, blouse, tout, carré, tu vois. On arrive dans les caves et tout, incroyable donc, Tu te dis, mais à quel moment on est au Japon là Vraiment les images sont folles, je suis très content de ça. Et en plus le mec, donc du coup, euh, il est incroyable techniquement, il est incroyable gustativement. Et c'est pas fini, en fait. Déjà, humainement, le mec était incroyable, et même socialement. Le mec, il a une entreprise de 50 personnes. Parmi les 50, il en a 30 qui sont en situation de handicap moteur ou mental. 30 30 sur 50 Donc c'est son combat, ouais C'est énorme Et en plus, ce qui est rigolo, c'était avant que ça lui arrive d'avoir un AVC, donc c'est même pas genre parce qu'il a eu un AVC que ça l'a motivé à faire ça. C'était déjà le cas avant, en fait. Et, euh, et c'est incroyable. Genre, vraiment, tu vois le truc et tu te dis, mais... Enfin, le, le, gars est, le gars est exceptionnel, et c'est pour ça, rien que de reparler, ça, ça me rappelle ce qu'on a vécu, et même le, même le fromager lui disait, il, il était épaté, il était épaté. C'est dingue. Ah C'était très, très dingue. parce que Déjà, faire tourner une boîte comme ça à 50, où t'en as, disons, même 5 qui sont en situation de handicap, c'est pas forcément facile, mais alors une trentaine. Et ça roule, hein. et ça roule bien, je peux te dire. C'est que vraiment, moi, ça, ça me touche. Ah, c'était vraiment très touchant. C'est très touchant pour te dire, on a même annulé la, une visite de la dernière fromagerie parce qu'on s'est dit on trouvera pas mieux. Ça, sert à rien. Des, ça va être euh, déséquilibré, du coup on a annulé le truc de fin. Mais donc c'était vraiment exceptionnel. Donc voilà, ça c'est un des projets imminents qui va sortir d'ici quelques semaines, début juin. J'ai très hâte, très très oui. hâte forcément. Il euh, y a d'autres vidéos dans ce style qui vont sortir avec un, Chef avec un Sushi, euh, y a des vidéos avec Kevin Tran aussi qui vont sortir. au niveau, niveau cool, vidéo, ça, ça va. la saison 2 avec les Japonais qui reviennent en France qui est imminente aussi. Où il y avoir des crossovers, voilà, forcément, trucs euh, des, sympa des, des sympas qui vont arriver. Donc ça pour ce côté vidéo, vraiment, j'ai, ça, ça va. Euh, côté, euh, côté marque, forcément, j'ai bah, Marconi, j'ai deux trois collections qui vont arriver, notamment euh, dans une box sur, tu vois, les événements de, enfin, les, les vêtements de Matsoli. Oui. Un peu les happy, tout ça, bah, ouais. j'en ai, ai fait faire un, euh, du coup, ça devrait arriver fin de l'été. Donc euh, ça, j'ai très hâte de, de voir ça. Euh, des lanternes aussi, enfin bref, des trucs un peu, un peu vraiment ambiance, euh, ambiance festival ça c'est ce côté-là, et, euh, et côté perso, euh, bah, j'emménage je, avec, avec ma dulcinée euh, du coup d'ici quelques mois, voilà. Enfin, euh, enfin on, a, on a attendu longtemps là, donc euh, enfin on va pouvoir emménager. Bravo. Euh, faire très attention avec cette maison forcément, très attention à bien la protéger. Logique. Voilà, et, euh, et ouais, globalement niveau projet c'est ça. Après euh, j'ai pas plus long terme que ça je pense, ouais non c'est déjà pas mal. T'as as, l'air assez épanoui au final. Hein. Ouais, ça va. Je te dis, en vrai, mon, mon vrai combat, c'est de dormir. Je vois. C'est vraiment trouver le temps euh, pour, pour pioncer, pour profiter un peu parfois. Parce que même parfois, mes parents, euh, ils ont un peu peur. Euh, ils me voient, ils me disent, euh, prends, prends une pause et tout. Et je dis, je peux pas. je peux pas Quand tu es dans la machine à laver, euh, ouais, tu peux ouais, pas... Ouais, c'est ça, tu, difficile. As, tu peux pas, en fait. Et, euh, et du coup, ouais, tu as tendance à, à te surcharger, surcharger, surcharger, tout ça. Mais t'as la même maladie, hein, on a la même chose. Hein. Clairement. Et tu te structures toi par saison ou alors il n'y a pas de différence que ce soit Alors jusqu'à présent je voyais pas aussi loin sauf que bah, fin janvier, début février il y a l'algo YouTube qui a changé. Je sais pas si, si toi tu l'as senti. Alors Mais franchement j'avoue. Je... Rien... Ok, bah, Moi en tout cas je l'ai senti de fou parce que. Il y a quoi, quoi vu... qui a changé pour toi Pour moi en fait si tu veux YouTube a un peu diminué le débit sur les vidéos habituelles qu'un youtubeur peut faire et il a rajouté énormément de débits sur les gros projets qu'un youtubeur peut faire. Okay. C'est pour ça que tu vois entre guillemets le fameux débat en ce moment des youtubeurs d'investissement. ils disent oh là, là, on, et les gens ne veulent plus que des gros projets. Ben, c'est assez vrai, je trouve que c'est assez vrai. Et je pense le, le, le moi ce que j'ai essayé de faire c'est de me dire ok maintenant j'essaie d'avoir un gros projet une fois par mois. D'accord. Si je commence à les cumuler en même temps euh, c'est une catastrophe parce que les gens vont s'habituer à ça et moi je, physiquement je peux pas tenir le coup tu vois. Mais, euh, mais une fois par mois je pense que c'est le bon rythme à avoir. Et c'est pour ça que maintenant j'ai vraiment cadré pour avoir un gros proche qui sort jusqu'à décembre. Après, j'ai à peu près dans les grandes lignes les trucs. Tu vois. Je vois. Voilà. Ah, c'est petit changement de. Ça, c'est des trucs de gros youtubeurs. Tev ouais. et toi, vous avez de la magie. Hein. <rire> de la magie. Ouais, Tev, il est venu, ah. il m'a regardé dans les yeux. Ouais. Et c'est là où je me suis dit, c'est mon daron. Ouais. Il m'a dit, tu mets vlog dans tes titres. J'ai dit, ouais, ça m'arrive. Il m'a dit, fais plus ça. Bah oui. Ça marche pas. Mais. j'ai euh... fait... fait, attends, tonton, t'as raison. J'ai mis des titres. Et là, tu m'apprends que l'algo, il avait changé en janvier. Mais euh, ouais. j ai, j ai, mais après, pas remarqué. Mais ça, c'est un truc que j'ai remarqué parce que j'étudie beaucoup l'algo et j'ai même trouvé 2-3 euh, cracks, enfin, comment dire, pour référer certains trucs. Oh. Moi, je peux, en vrai, je peux en parler. Vas-y, euh, parle tu, En fait, il y a plusieurs styles de démonétisation. Tu as la démonétisation, on va dire, moi j'appelle ça faible et la démonétisation forte. Et en gros, la faible, elle va pas trop tuer tes vues. Par contre, la forte, elle va te tuer les vues. Oui. Et concrètement, toi, en tant que créateur, tu n'as aucun moyen de savoir en fait, si tu as une démonétisation forte ou faible. Sauf pas un moyen. Tu as un moyen. Et en plus, ce qui est trop bien, c'est que ce moyen, tu peux le faire sur les, les vidéos des autres. Allez, fais-moi rêver. Euh... Bon, ils peuvent, ils peuvent essayer de le faire du coup en régie, ouais. mais c'est n'est pas évident à faire. Il faut trouver déjà une chaîne qui peut poser des, des contenus proches. Moi, moi j'ai une vidéo réce récemment qui s'est faite démonétiser. Tu veux voir si elle est vraiment... Faible ou forte Faible ou forte, tu veux voir je, je peux te dire comment elle s'est faite démonétiser si tu veux. Ok, vas-y, dis-moi. J'étais avec Tommy dans une émission exactement comme ça. Et on a cité trois fois le nom d'un youtubeur. Ou disons que le nom de sa chaîne, c'est aussi potentiellement une insulte. Quand par exemple, t'as dit Moi, mon bled, c'est le Japon. Quelqu'un qui vient d'un bled, on dit Ok, ok, ok, ok. Je veux l'argent. Et bah, du coup, en citant trois fois ce mot, ils nous l'ont démonétisé. T'es sûr que c'est ça oui, parce que j'ai insisté, j'ai envoyé des mails, j'ai machin, j'ai truc, trucs, okay. et ils m'ont dit que c'est ça, ils m'ont même mis les time codes. Ok, d'accord. Bon, déjà, il y a plusieurs trucs à savoir, mais on n'est pas tous, au fait, logés à la même enseigne sur, les, sur la démonétisation. Parce que, typiquement, moi, demain, si je fais une vidéo sur, euh, genre, imaginons, euh, un, un massacre durant la Seconde Guerre mondiale, je vais euh, potentiellement être démonétisé, alors que si, par exemple, Nota Bene fait la même vidéo... Lui, ça va, Lui rester. ça va passer parce qu'en guillemets il a, un, il a un label histoire en fait. D'accord. Donc il y a plein de petites modifications comme ça. Mais euh, si tu veux savoir si c'est fort ou faible, du coup je, je révèle le truc. En fait tu sais quand tu passes ta souris sur une vidéo, t'as une preview. C'est vrai. Et ben bah, quand tu es démonité c'est fort, la preview ne se lance pas. Et tu pourras vérifier sur toutes les vidéos de YouTube, tout. Ça marche. Donc du coup je peux pas regarder comme ça mais tu vas dans vidéo. Donc du coup c'est celle avec Tommy. Voilà. Vas-y on va regarder. Euh, voilà. si c'est fort ou faible. Voilà, juste passer... Là. Voilà. Oh Elle se play pas. Et regardez toutes les autres, regarde toutes les autres, toutes les autres, elles se playent, elles se pl ah pas non plus. T'as été démonétisé là-dessus tu vois. Sur Romain Molina, est-ce que t'as été démonétisé Mais c'est une dinguerie Mais c'est une dinguerie Oh le glitch de fou Chut Il euh, y a 200 000 personnes. Chut des serpents. Voilà. Et ça euh, ça je l'ai repéré. Je l'ai repéré parce que euh, je l'ai repéré avec mes propres vidéos en fait. D'accord. Euh, tiens, Formation ingénieur, tu vois, ça m'a servi un petit peu <rire> ça a détecter ce genre de truc et, euh, et du coup je le vois sur certaines chaînes typiquement parce qu'à l'époque je faisais du contenu horreur et j'en avais ras le bol d'être démonétisé et j'essayais de comprendre comment ça fonctionnait. Et euh, je comprenais que ça fonctionnait mieux si je le faisais ailleurs. Voilà. C'est fort, hein Mais voilà, je, du coup, j'ai détecté ce truc. Franchement, c'est pas pour vous, les gars. Du chat il est fort. Hein. Est très, très fort. Merci. Je le connaissais pas du tout. Non, ça c'est pas connu du tout. Hein. C'est pas connu du oh tout. Je, en vrai, je m'en fous. Ça, tu peux le donner à tout le monde. Mais c'est bien, parce qu'au moins tu peux vérifier. Mais je préviens... C'est pas parce qu'un youtubeur dit qu'il est démonétisé que si son truc se play, ça va pas forcément dire qu'il ment. Hein. Ouais. Parce qu'il y a, encore une fois, j'ai dit, il y a deux styles de démonétisation. Ouais, il y a la faible où il peut y avoir quand voilà. même la prévision. Ouais. Exactement. Et en fait, quand c'est fort, euh, par contre, là, t'es sûr, euh, dead dead okay. Mais... bah, C'est dingue. Parce que dites-vous, pour la petite anecdote, comme il disait, si t'as démonétisé fort, genre les vues de ta vidéo se ratatinent. Oui, exactement. Genre... Un autre exemple comme ça, j'avais fait un thread Snapchat ouais. où je réacte, bon bref, ouais, ouais, 1 sur 10, ouais, comme okay. on disait tout à l'heure. <rire> et à un moment, il y a un snap qui est iconique, tout le monde voit lesquels ouais. c'est. C'est un gars qui allume un pétard comme oui, ça oui, et oui. ça explose, vraiment, à mourir de rire. La vidéo fait 80 000 vues en 24 heures. Ouais. La démonétisation forte, elle en a fait 10 000 en 6 mois après. Mais oui, c'est ça. Quand vraiment YouTube, ils ont dit, elle, Des... poubelle. Bah ben oui, Mais ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. Mais ce qui est frustrant, c'est que parfois, ça peut arriver sur des trucs où tu te dis, mais what the fuck, mais il n'y a rien, arrêtez, tu vois. Et, euh, et inversement, parfois, il y a des trucs où tu te dis, putain, jamais ça passe, et tu te dis, bon... Les mystères de YouTube. Y a, il y a deux, trois thèmes que j'ai repéré euh, Police. Police, passe pas. Bon. J'ai fait plusieurs fois de la police. Euh, police. Voilà. Restons doux, restons doux sur ça. Et euh, Petite euh, question un peu, genre... Euh on va dire flou, non pas vraiment flou en fait, une question un peu euh, comme ça qui me passait de tête. Euh, comme beaucoup de monde je pense, parce que ça a rouvert récemment, j'ai découvert le Japon en 2023 avec mon équipe. Toi, tu y vas depuis que tu es petit. Qu'est-ce qui est différent maintenant, mais qui n'était pas comme ça avant oh, Trop de trucs. Pas forcément me sortir une liste de 50 trucs, oh, ouais, mais même ouais. 2-3 comme ça ou 3-4. Qu'est-ce qui a vraiment euh, profondément changé pour toi J'ai connu l'époque où la carte Pasmo n'existait pas. Et donc vous faisiez comment Bah t'achetais un ticket, tu regardais sur le truc où est-ce que t'allais, tu voyais le tarif que c'était, tu mettais le tarif sur la machine et t'avais le ticket. Ok. Très très, très goulou. <rire> Horrible. J'ai connu des copains comme ça. Euh, Qu'est-ce que j'ai connu d'autre J'ai connu une époque aussi où quand t'étais poilu au Japon, c'était pas mon cas, c'était mon père. Hein. Mon père qui était poilu, et bah du coup les japonais demandaient s'ils si pouvaient toucher. Quoi Parce que c'était tellement... ça n'existait pas. Faut vraiment se remettre dans le contexte, il y a, y a genre 20, un peu plus de 20 ans, vraiment euh, t'es un alien hein. à l'époque on disait pas gagi on disait enfin c'est enfin il y a vraiment l'expression alien quoi ils, ils appelaient ça des aliens non non mais genre j'exagère mais ce que je veux dire c'est que c'est un peu que ça, et vraiment ils disaient putain les poils sur les bras et tout ils touchaient ils disaient est-ce que je peux toucher tu as la barbe des trucs comme ça ouais, des trucs comme ça tu vois et euh, mais et encore une fois c'est c'est pas penser méchamment ou quoi c'est juste euh, faut comprendre en fait ils vivent sur une île où il y a une mixité ethnique qui est très très faible vraiment euh, faut comprendre que déjà à l'époque Meiji quand les Hollandais ont commencé à venir, tout ça, pour faire du commerce au Japon. Mais c'est similaire à si demain il y a des extraterrestres qui arrivent sur Terre. C'est le même niveau. Je, enfin, c'est vraiment. Je sais pas comment. Et, et, enfin, imaginez ça. Genre, vous êtes enfermé dans le même truc pendant des années. Vous voyez les mêmes personnes de la même manière. Et d'un coup, il y a un, un truc qui arrive qui est légèrement différent. Ouais. Mais, mais quand même pas totalement, qui parle pas votre langue. Enfin, demain, il y a un extraterrestre qui vient et qui est vert, c'est le même effet. Hein. Non, mais ça doit être l'équivalent, genre, euh, peut-être, euh, je crois il y a certaines tribus en Amazonie qui sont vraiment oui, compl ça, complets, complet dans leurs ça. coins, etc. Ouais, c'est vrai que si, quand elles nous voient débarquer, euh, ça, doit, ça. ça doit être un peu... C'est ça, donc forcément, il y, y a eu ce choc-là, mais bon, pour revenir à, pour revenir à ça, même s'il y a eu plus en plus de touristes au Japon, ça restait rare, ça restait très rare. Aujourd'hui, les Tokyoites, ils n'en ont rien à foutre de voir des étrangers, mais, euh, mais à l'époque, wow, c'était très très différent, ouais, je vois ça. Chibouya avait une autre gueule aussi. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre de différents. Euh... Euh... Ah, ça fumait partout aussi. Ah ouais Ouais, ça fumait partout. C'est vrai que quand tu vois là, à l'heure actuelle, euh, comment les. Bah, si on peut reprendre le mot, comment les fumeurs sont traités comme des aliens avec des tout petits espaces ouais. comme ça où ils doivent fumer entre eux. C'est très bien. À l'époque, dis-toi, il y avait. Euh, je sais pas, c'est compliqué à expliquer. Tu vois, genre, là où il y a les trottoirs, parfois il y a des bandes blanches. Enfin, pas des bandes blanches, mais je veux dire des, des, des espèces de mur, petits murets blancs. Ouais. Et en fait, ils accrochaient des canettes. De, dessus et en fait t'avais des mini sandars euh, comme ça sur toute, la, sur toute la rue en fait. Comme ça tu pouvais fumer euh, et mettre ta cendre dedans en fait. Et qu'est -ce, qu ce qui a fait ce passage de fumer partout à on vous alienise euh, dans euh, un coin Je pense euh, c'est juste qu'au bout d'un moment ils ont dit bah ça saoule en fait d'avoir de la fumée euh, dans, dans des endroits comme ça mais euh, <rire> du coup à l'époque quand ça s'est passé bah forcément les restaurants ils ont dû s'adapter et d'un coup de venir euh, avoir des sections fumeurs et non fumeurs et parfois la section fumeur et non fumeur, tu vois, c'était c'était pas très réglementé à l'époque. C'est-à-dire que là, tu pouvais être côté fumeur et moi côté non fumeur. Oh super, lourd. Il y a une barrière imaginaire là. C'est la frontière. Donc forcément, ils se sont dit bon, c'est pas terrible quand même quand les gosses ils respirent ça. Et ça fait que ça fait qu'après ils ont pris des mesures plus précises. Ouais, c'est un peu l'idée à l'époque où en France ça fumait dans les cinémas. C'est vrai que on a connu cette époque. Ouais. C'est né dans les années 90. Moi, je me rappelle de mes darons, Je crois. À partir de quand ça s'est fait? J'ai pas envie de faire l'ancien, mais je... moi, ça me dit un truc fumé dans les restaurants. Moi, ouais, je sais pas si j'ai vu des reportages de comme ça, mais j'ai l'impression que je voyais des gens fumer à la télé parfois. Mais je crois que c'est parce que j'ai dû voir. Ça, c'est dans les voir... années 80, ah, c'est Ouais, j'ai dû voir des reportages. Ouais, c'est ça, c'est ça reportages. Dans les années 80, il me semble que tu voyais vraiment des OG de la télé, grosse clope ouais. au bec. En plus, le truc, c'était un fumoir, quoi. Genre, vraiment, euh... il y avait de la fumée de partout. Ouais, comme ils disent à la chat, loi de 2006, la clope. Okay. 2006, 2005, 2004, voilà. Okay. Donc, bon, ça j'ai 8-9 ans, il me semblait bien ouais, que j'avais ces trucs. Alors, vraiment, quand ça te pouvait fumer dans les avions... Ah oui. Oh, l'horreur putain oh, ça, euh, ça devait être une dinguerie sérieux. Ah, ouais. eh, mais, moi, ce que je trouvais, ce que Jamy dit, moi, ce que je trouve lunaire, c'est les aquas dans les avions à l'époque. Premier ouais, juin 2004. Gainsbourg, il sent qu'il y ait des clopes à la télé. Mais c'est pas aussi le clip où, genre, Gainsbourg, il s'embrouille avec une fille, et, genre, il l'insulte avec clope au bec je, vois pas, je, vois, ah, pas la je crois que c'est un clip un peu culte et il me okay. semble que justement c'est ça qui avait marqué, je crois, Après, peut-être que je me trompe, mais voilà. Je suis de 89, les restos, ça me parle, mais si, si les cinémas, j'ai pas souvenir. Ok, bon, voilà, merci pour. Euh, vous êtes content, vous êtes content, vous êtes bien. Ouais, c'est ça Ok, d'accord. Merci, les amis. Euh, ça, c'est une question que j'aime bien poser en fin d'émission. Est-ce euh, que tu aurais, pour les gens, à tout hasard, des recommandations Quand je dis des recommandations, ça peut être. Euh, ça peut être un film, ça peut être un documentaire, ça peut être un livre, ça peut être un créateur de contenu que t'aimes bien, Oh putain, peut-être un truc ça. que tu lisais quand t'étais gamin, peu importe, quelque chose, une ref qui peut parler à des gens qui ont peut-être envie de s'instruire ou de découvrir quelque chose. Oh, je suis pris de cours de ouf, là. Euh, un truc... Prends qui... ton temps, tranquille, regardez le chat, j'espère que vous passez un bon moment, que tout roule pour vous. Il va y avoir, là, dans quelques minutes à la fin de l'émission, la sortie du vlog 6 avec euh, la création de Tajin Bu de Eren Jägermeister et de Barilman, je vous le dis sur la section vlog qu'on a fait, j'en profite pour faire ma petite promo, ça va être sombre, et j'en profite également pour vous dire que la quatrième émission avec Ichiban Japan et Japania, donc là on sera sur un duo, ce sera vendredi, et cette fois ça risque de changer d'horaire, ça risque de pas être fin d'après-midi, je vous tiens au courant sur ça, mais ça risque d'être peut-être fin de matinée, en live, ça change un petit peu, c'est différent, mais voilà, ça risque d'être ça, je tenais à, à vous prévenir comme ça en fin d'émission, avant que Louis nous sorte. J'essaie de te gagner bon. euh, du temps. Je gagne du temps, je sais qui est ce que je vais shout-out, ah, euh, c'est... J'adore ce contenu, ça n'a rien à voir avec ce que je fais, c'est juste que, ce que je trouve que ce qu'il fait, c'est incroyable. Et euh, en plus, il est, pendant... il est encore dans ses études, et du coup, euh, je... Je sais ce que c'est. C'est un streamer, youtubeur qui s'appelle Julgan. Ok. Je sais pas si tu connais. Pas du tout. C'est un. En gros, c'est un speedrunner. D'accord. Mais c'est un speedrunner, mais level genre. Euh, Monstro. Monstre. Vraiment monstre, tu vois. Genre niveau, il apporte des trucs à la communauté du speedrun, tu vois. Et euh, son défi qui m'avait vraiment impressionné, c'est quand il avait terminé euh, en perfect. C'est-à-dire euh, en no hit. Il s'est jamais touché. Il fait tout Mario Odyssey. Ok. Et il fait. Il finit Zelda, Breath of the Wild, sans se faire taper une seule fois. Un monstre Mec, ça paraît facile en disant comme ça, tu dis ouais, un peu de travail. Non, mec, je te jure, c'est un monstre de ouf. Et euh, je le vois, il... il fait vraiment beaucoup d'efforts dans son contenu. Euh, et je suis beaucoup ce qu'il fait. Je suis vraiment énormément ce qu'il fait. Et je suis pas mal ce genre de contenu, en fait. C'est marrant parce que je suis pas forcément très jeu vidéo, mais lui, c'est incroyable. Mec, quand tu vois la perf, tu dis, waouh... Ouais, je comprends pas forcément tout le départ Maintenant, je comprends parce que je consomme tellement le truc. Je commence à comprendre mais tu sais il te parle de trucs et tout et tu te dis mais qu'est-ce que c'est que c'est folie genre il termine Mario Odyssey sans sauter. Exceptionnel. <rire> il avait fait aussi euh, tous les tous les Zelda de la licence euh, en moins de 24 heures. Il y a des gens qui sont talentueux. Ah non mais vraiment, vraiment. c'est pas Julgan voilà euh... grosse force. Et eh bah ben, ça fait plaisir, salut. Et eh bah ben, sur ces quelque chose, en plus t'as bien fait réagir le chat sur ça, ouais. sur cette petite reco, on arrive à la fin monsieur. Bah merci beaucoup, écoute, c'était très très agréable. Alors tu étais stressé, ça y est, c'est ouais, stressé, ça va, ça va, bah écoute, euh, c'est cool, j'ai vraiment pu aborder tous les sujets, euh, même euh, le, le sujet démoniaque, tu vois, dont on parle à chaque fois. Euh, mais euh, non, c'est cool, c'est cool, j'ai vraiment, vraiment kiffé. Il y avait du monde. Hein. Ah ouais? j'étais Il était 6000 et tout, c'était ah, la bon folie. Bonjour, putain, merci beaucoup. Ouais. Vraiment, ça fait grave plaisir. Ouais. Je fais attention, je me suis mis en mode no chat, tu vois. Je voulais, je voulais vraiment être en détente, donc c'est cool. Non, bah écoutez, les amis, j'espère que vous avez apprécié l'émission. Franchement, c'est toujours un grand plaisir de pouvoir le faire. 3 sur 4 euh, le... 3 sur 4 Ah là là le... Ah là là Il a pas, il a le pas petit, oublié le, le petit pas Mais on n'a pas oublié Quand même un petit détail Parce que les oh amis Attends Attends Attends ta ta, Qui a vendu la mèche Il y a un certain Jules Thieb Qu'on dédicace Bien entendu Qui m'a rappelé Qu'aujourd'hui <rire> C'était l'anniversaire de Louis. Alors oh ici, là. il est 1h30 du matin, 1h50 ce n'est plus le cas, mais en France ça, ça compte encore. Toujours, ça et donc bien. du coup, on s'était dit qu'on allait lui acheter un petit gâteau, un gâteau je que Hugo sûr. va ramener. Ah, a... Donc je t'invite et on te souhaite je un je joyeux anniversaire. Merci mon gars, beaucoup. ça te fait quel âge Ça me fait 47 ans maintenant. C'est pas mal, <rire> non, hein, franchement. je crois pas. Euh... <rire> T'aurais rien dit, je suis sûr dans le chat, ça il y en aurait cru des ouf. Hein. Je, je souffle souffle monsieur Merci beaucoup À vous c'est quand même pas mal Alors Franchement tu t'as géré de ouf, tu sais que moi au moment je m'attendais, tu sais je me suis dit vas-y euh, j'ai pas osé pendant l'émission, mais si jamais il y avait une question un peu de cette touché, en mode ouais désolé de te poser cette question, j'allais dire se faire ça jour de mon anniversaire. je voulais mettre un peu un malaise comme ça. C'est ça ton malaise. C'est ça, ça le malaise exactement. que t'avais prévu. Et de T'as un gâteau. Une petite forêt noire, je crois qu'il a chercher, Mais en tout cas, ça met bien, non, franchement. Mes gâteaux préférés. Et, bien joué, bien joué, très bien joué. Et ben voilà, c'était pour la petite séquence de fin d'émission. On va pouvoir se goûter ça tranquillement et débriefer. Et je vous remercie. Ah oh là là là là, là. c'est jo c'est joli, c'est joli. Je vous remercie, les amis, d'avoir suivi euh, ce, ce, cette émission de manière aussi. Euh, ah fidèle, ça fait vraiment très plaisir. On se retrouve pour le quatrième et dernier épisode qui sortira, enfin qui aura lieu vendredi, donc comme je dis, peut-être en fin de matinée, je vous tiens au courant mais ce sera avec Ichiban Japan et Japania pour terminer. L'Arc Japon continue encore toute cette semaine, il va y avoir des vlogs, il va y avoir des lives IRL, plein de trucs que vous connaissez. La totale, je remercie encore une fois Louis d'avoir accepté Merci de venir. Toi, hein. Dev qui m'a prêté ce studio, je vais le remercier à chaque émission, et également à toutes les personnes de mon équipe qui permettent de rendre ça possible. Alex à la régie, dédicacez-le, Jarod, Hugo, tout le monde qui travaille de préodeur sur les projets. Et on vous souhaite une bonne fin de soirée. Les vlogs dans quelques minutes sur YouTube. Ciao, ciao!